Vous le pensiez peut-être disparu, votre podcast mensuel revient après de longs mois d'absence sous une toute nouvelle forme, toujours plus focalisée sur l'actualité du socio-financement. Moins scripté, plus libre, cette émission vise, en plus de faire le tour des événements marquants, à revenir sur les reviews de mes invités, ainsi bien sûr que sur les miennes, afin de vous offrir un vrai retour sur les jeux qui, il y a encore quelques mois, étaient d'après nous des pépites à baquer absolument. Le tribunal des youtubeurs est le septième épisode du podcast Autour du jeu, un pilote que vous pouvez retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube Nix ou écouter sur vos plateformes de streaming préférées. Bonjour à tous, bienvenue, euh, un accueil tout particulier aux auditeurs qui nous écoutent sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Soundcloud. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas croisé et la raison de cette rentrée tardive, c'est euh, autour du jeu, c'est son changement de formule euh, puisque vous assistez aujourd'hui au pilote de ce nouveau podcast euh, qui sera plus axé sur l'actualité et aussi dans une deuxième partie euh, sur la revisite de nos anciennes reviews avec mes invités une sorte de droit de réponse donc de, heads, de SAV, euh, une fois les gens en question bien sûr livrés euh, même si pour ma part aujourd'hui il y aura une petite exception. Je suis accompagné de deux personnages que normalement vous connaissez très bien Kevin et Xavier Deludevore, messieurs bonjour, comment allons-nous Ça va bien, merci beaucoup. Pas mal non plus. Est-ce que vous avez le track Parce que vous portez quand même là sur vos épaules la, la, la réussite, le succès de, de cette nouvelle formule dont vous êtes une partie intégrante. Terriblement, j'ai des genoux qui tremblent. Vrai. vous avez préparé euh, <rire> toute cette actualité, toutes les, tous les moments forts finalement de, de cette émission qui sont aussi dans le bêtisier, j'imagine. À 4 heures de préparation, bien évidemment. <rire> Minimum, physique et mental. Euh, on, est au, on va attaquer tout de suite sur cette première partie, donc l'idée ce sera de, de revenir sur un événement de l'actualité ou un jeu, quelque chose qui va être à venir ou qui vient d'arriver. Euh, pour cette première fois on va prendre un petit peu plus de recul puisque finalement on est aujourd'hui, cette rentrée ça se constitue à peu près le, euh, le milieu de l'année pour nous les gamers, les, les, les joueurs de jeux de société, puisqu'avec le nouvel an chinois finalement euh, on a un début d'année pour nous qui se situe plutôt au printemps. Et puis là, on arrive à la période où les éditeurs se réveillent, on repart avec beaucoup de projets et aussi beaucoup de livraisons jusqu'à à peu près décembre. Donc l'idée, c'est de chacun, euh, à notre tour, euh, parler voilà, d'un événement, d'un projet, euh, attendu ou à venir, reçu ou à venir, pardon. Euh, et on peut commencer avec toi, Kevin, euh, de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui Alors on est sur la première partie où je dois donc parler de... <rire> je, je, je relis mes fiches <rire> Exceptionnel! Prême. Quatre Prême. heures de préparation, pr... exceptionnel! Merci pour ce moment. Flamecraft <rire> ce que là tu m'as perdu? Flame Franchement, j'ai fait une intro qui a duré une minute. T'es déjà perdu! <rire> c'est beau, c'est beau! C'est beau parce que, en fait, euh, non, je me suis tapé les parties euh, Est-ce que je suis allé trop vite? Est-ce qu'il est qu est qu manquait? Non, non, non c'était très bien, juste euh, l'ordre des parties. J'étais parti d'abord sur Scarface 1920, c'est bien ça. Hein ouais, c'est ça, ouais. ouais, ouais. Euh, ce ne sera ouais. pas coupé, hein. euh, je ne le couperai pas. Ça. <rire> <rire> Kevin, euh... brut de décoffrage. Non, mais c'est vrai, je suis allé un petit peu vite. On aurait pu dire comment vous avez senti cette année, comment ça s'est passé. C'est vrai qu'on peut non, on... vraiment on peut parler de ça en, en quelques mots. Est-ce qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste finalement de cette période de Covid là qu'on a eue où d'un seul coup les coûts ont explosé, les délais ont explosé aussi ont été, ont été décuplés. Est-ce qu'aujourd'hui on en a déjà parlé, on peut peut-être refaire un point là maintenant. On est sur un nouveau normal où de toute façon c'est cher, ça restera cher, c'est juste un peu moins long que l'année dernière. Est-ce que vous sentez que ça bouge encore Moi j'ai l'impression quand même que aujourd'hui avec la TVA, avec le shipping etc, c'est dur d'avoir un plaid à moins de 100 euros même sur des jeux mid range. Je pense à Life of the Amazonia qui vient de lancer sa campagne, qui, qui doit être vendu à 60-70 dollars hors tout. Et qui du coup, bah, pour un jeu mid-range familial, ça, commence à, ouais, ça fait 100 pour, euros pour un jeu qu'on trouvera en boutique à moitié prix. Qu est que vous, quel est votre ressenti sur cette année Comment ça s'est passé bah, Je vais te dire très honnêtement, pour ma part, euh, c'est un peu étrange parce que du coup, j'ai quand même énormément moins pledgé déjà pour des raisons justement de coûts de frais de transport, enfin de frais de port. quoi. Ce qu'on avait évoqué d'ailleurs dans notre entretien il voilà, y, y a quelques mois. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu, depuis, depuis le début du Covid, c'est devenu un réflexe dans un nouveau projet. Je commence par regarder non pas le projet, mais par les frais de port. C'est oui, vous... très triste parce que j'aimerais pas, parce qu'il y a beaucoup de projets à côté desquels je passe sans aucun doute. Mais je ne peux pas justifier euh, de payer autant que le jeu en frais de port, par exemple. Ça m'est arrivé sur un, deux, un ou deux projets de voir ça et j'ai fait bon ben... Bah, Tant pis, là, c'est pas possible. Parce que la spécificité, on rappelle que, que tu vis au Japon et que euh, donc tu ne payes pas de TVA, mais par contre, à côté, les, les frais de port sont assez, sont assez massifs. Ouais, ouais c'est ça, exactement. Est-ce que, alors du coup, je sais pas, Kevin aussi, euh, moi, je me retrouve beaucoup maintenant à mettre des dollars ou maintenant des 5 ou 10 dollars, parfois c'est le ticket d'entrée pour le PM, et me retrouver à certains mois où, euh, un peu comme si je faisais des crédits finalement, à me dire, bon, si je veux tout ce pourquoi j'ai mis 1 ou 5 dollars, il faut que je sorte 5-600 euros d'un coup, et peut-être que je perds plus d'argent parce que finalement, je vais pas au bout de mon PM. Est-ce que tu en es là aussi comment, comment ça se passe pour toi alors, jusqu'à cette année, j'avais jamais euh, mis justement un dollar ou cinq dollars juste pour, euh, pour accéder au pledge manager. Euh, je tentais autant que faire se peut de prendre ma décision finale avant la fin de la campagne oui. et euh, de laisser partir, même si un pledge manager potentiellement arrive après. Euh, et cette année, je l'ai fait pour la première fois. Euh, J'ai mis un dollar parce qu'en fait, on, était dans une période, enfin on arrive dans une peine en fait maintenant, en septembre, octobre, novembre, qui va être assez chargée. Et du coup, je sais qu'il y aura plusieurs projets qui vont m'intéresser. Celui-ci était assez cher, donc je me suis dit, il me tente bien, mais je vais attendre de voir, parce que je sais que derrière, il va y avoir du lourd. C'est lequel par curiosité donc, Oui, je l'ai fait pour la première fois cette année, mais une fois. Et pour l'instant, je n'ai pas dépassé ça, donc non, ça n'a pas tellement changé mes habitudes en soi. C'est lequel par curiosité, ce projet C'est Moonrakers D'accord, ok, ouais. De, un jeu pour lequel je suis un, je suis un, duquel je suis un féroce avocat. Ben, le, le, pledge, enfin, le pledge manager s'est terminé euh, il y a deux jours. Oui, il a fermé il n'y a pas longtemps. Et finalement, j'en suis resté à un dollar. Ah, donc tu pas converti finalement Tu n'es pas allé au bout du... Euh, J'aurais voulu, euh, pour être honnête, mais euh, même si désormais il y a un mode coop avec une application qui peut permettre de jouer de manière assez conséquente à deux personnes, ça reste pour moi un jeu qui... Mérite d'être joué à 3-4 joueurs et c'est pas une configuration à laquelle on a accès si souvent que ça. Mm, ouais. Et c'est pas un, quelque chose que je prenais vraiment en, en, en compte auparavant, mais de plus en plus, quand on accumule les jeux, il faut aussi maintenant prendre en compte le fait que on joue quand même principalement à 2 et qu'on a moins de chances de sortir des jeux à 3-4, même si ça nous arrive une fois de temps en temps. Il y a aussi le phénomène, moi c'est ce que j'ai subi plein fois là, surtout cette année, euh, des reprints de plus extensions qui, euh, pour des gens comme moi qui, bah, comme beaucoup je pense, hein, qui peuvent pas tout suivre, euh, tu vas découvrir un jeu au moment du reprint plus expansion, et tu dis bon, euh, c'est peut-être moi qui suis faible, mais tu dis si je prends qu'une core box, euh, le reprint plus extension c'est presque la dernière chance, et euh, ça m'est arrivé, tu vois, il y a Rivet Wars sur lequel j'ai mis euh, un dollar, il euh, y a euh, Dead Reconning aussi que j'avais acheté mais pour quelqu'un donc du coup je l'ai vu passer et je le reveux mais maintenant avec les extensions ça fait beaucoup et j'ai du mal mais ça c'est mon problème de, de consommateur un peu, un peu chronique qu'on qu est sans doute un peu tous euh, à me dire bon bah je vais juste prendre la Core Box, et puis le reste je m'en débarrasse je trouve ça super dur mais ça fait des billets d'entrée qui sont énormes alors euh, on peut parler, on parlera tout à l'heure d'ailleurs Xavier Dottia, euh, je sais pas si vous est-ce que vous arrivez aujourd'hui vous plus souciez à vous limiter à de la Core Box je crois que Xavier, était peut-être le plus complétionniste des deux, non ah Non, moi, moi de, toute façon, de toute façon, un jeu en financement part participatif, c'est pas possible que je prenne que la Corebox. Si je prends que la Corebox, je prends pas le projet. Ouais. C'est simple. Mmh. Là, pour revenir au pledge à un dollar, moi, j'en avais fait deux, principalement. Il y en a un, c'était le Voidfall de ouais. Minecraft. Et là, je suis allé le pledger parce qu'en même temps, euh, on a pris Tricerion pour Kevin. Oui. Et, euh, et Astra. Le nouveau projet de Mine Clash, euh, petit projet léger. Mmh. Et le deuxième, bah, c'est lui qui est toujours ouvert et pour l'instant euh, qui ne semble pas vouloir fermer, c'est Unsettled, parce que je veux pas l'acheter parce que Kevin l'a, et je veux l'acheter parce que ce jeu est juste une œuvre d'art. Ouais, on est d'accord aussi. Il y aurait beaucoup euh, de choses à voilà. dire sur Unsettled, peut-être qu'on le mentionnera tout à l'heure. Et euh, sans trop de transition, est-ce que Kevin, tu te sentirais peut-être de nous parler d'un projet? Euh, qui, par exemple, qu'on aurait pu préparer avant l'émission et, euh, et, et, et qui était prévu que tu, tu parles maintenant. Est-ce que ça... <rire> ça me semble il, il est sympa quand même. Hein. Il essaie de ne pas te traumatiser. Il est vraiment <rire> il quand même super Merci. sympa. En douceur. Hein. Euh, bah, parmi les, les projets euh, que j'attends avec impatience, euh, dont la livraison devrait Théoriquement, pas trop tardé ou plus trop tardé, même s'il a déjà beaucoup de retard, comme bon nombre de projets sur Kickstarter. Mais je pense que si les gens regardent cette vidéo, c'est qu'ils sont certainement dans la même situation. Euh, c'est euh, Scarface 1920, euh, qui, si je me souviens bien, avait fait du coup une campagne euh, à l'été 2020. Si je me souviens bien. Je suis en train de checker mes sources, justement. Non, ça être pas 2020, 2021, me semble ouais, je parce que, que, que j'étais déjà sur la chaîne et je l'avais présenté, donc 2021. Peut-être en mai-juin 2021. C si je dis pas de bêtises, non, le premier ça. jeu de Red Zen, c'était leur coup d'essai. Le hein. jeu de Red Zen, un ouais. mm. éditeur espagnol ouais. qui avait fait euh, une, une campagne assez incroyable pour un premier éditeur, enfin euh, un, un premier projet, euh, avec presque un million de dollars. On en On a frisé le million, euh, c'est ça, ouais. ouais avec 7000, 8000, 8000, quelque chose comme ça, Ouais, c'est ça, 7420, exactement. Ouais. C'est ouais, un, un projet que j'attends avec impatience parce que bah, DA euh, vraiment magnifique. Euh, pourtant, dans, dans une thématique qui semble repousser euh, vraiment, c'est quelque chose qui ne m'attire pas outre mesure, mais j'ai trouvé que la direction artistique était vraiment euh, bien associée à la thématique. Et en plus de ça, ça reprend aussi un des mécanismes que finalement j'ai assez peu représenté dans ma bibliothèque à ce moment-là, euh, à savoir le contrôle de territoire, même si c'est pas la, le seul... Euh, euh, le seul mécanisme à prendre en compte dans ce jeu, parce que c'est un jeu qui vient mélanger pas mal de mécanismes différents, ce qui est aussi une, une chose qui le rend intéressant. Euh, mais du coup, c'était un mécanisme que j'aurais voulu explorer un petit peu plus, donc ça m'en donnera l'opportunité prochainement, j'espère en tout cas. Alors c'est un jeu pour le coup que j'avais backé aussi, euh, après peut-être Xavier, on viendra aussi à, à, à trouver une opinion là-dessus, euh, malgré le fait qu'il y ait des critiques qui étaient pas mauvaises, mais parfois un peu tièdes, euh, qui disaient que le jeu était peut-être un petit peu lourd à apprendre pour ce qu'il avait à donner au final. Euh, je l'ai peut-être un peu trop baqué pour sa DH, je sais que j'ai craqué assez tardivement. Euh, toi, t'as pas d'inquiétude là-dessus C'est mon premier point de contention, j'en ai deux vraiment sur ce jeu-là, que j'ai baqué et donc que j'attends aussi quelque part. Sur le toit l'accessibilité euh, versus, je... qu'est-ce que vraiment il apporte, même si t'as l'impression que ça part dans tous les sens, ça peut être bien, ou ça peut aussi se, se retourner contre le jeu quelque part. Alors, deux choses. Euh, la première, c'est que d'abord... Les retours que moi j'ai pu en, en voir euh, se sont limités à deux trois vidéos dans la sphère anglophone et euh, ils étaient plutôt très bons les retours. Alors effectivement c'était pas exempt de tout reproche parce que bah, c'est un premier projet, parce que c'était encore à l'état de prototypal etc mais globalement les, les avis que moi j'ai pu en, en voir étaient plutôt très très bons et je pense qu'entre temps ils ont su polir un petit peu leur projet, le policher comme il fallait donc euh, j'ai pas trop trop d'inquiétude à ce sujet même si je suis pas à l'abri d'un désastre euh, bien évidemment en termes de gameplay, on n'est pas à l'abri mmh. que ce soit finalement raté surtout que c'est un premier éditeur donc on n'a pas de, de garantie de, de qualité derrière on a pas de pedigree qui pourrait nous dire qu'effectivement, mais euh, non, je n'ai pas, pas spécialement peur. Et la deuxième raison aussi que je pourrais évoquer, c'est qu'en fait, c'était en 2021, ça, donc, euh, printemps 2021, euh, ça faisait 6 mois, 9 mois, entre 6 et 9 mois que je commençais à baquer sur Kickstarter. Et euh, bah, comme beaucoup de gens, quand tu commences à baquer sur Kickstarter, bah, tu baques assez facilement. Surtout qu'à l'époque, on avait encore des frais de port pas trop, trop dégueulasses. Euh, et du coup, euh, j'avais beaucoup plus de facilité à baquer des trucs euh, que maintenant. Donc, je fais bien plus attention. Je pense que ceci dit, j'aurais encore baqué s'il était sorti aujourd'hui. Oui, parce que malgré tout, c'est celui-là que tu as choisi de mettre en avant aujourd'hui. Donc, euh, oui, c'est pas. Ouais. Alors, deuxième point, très court. Après, on en vient à, à Xavier. Euh, on parle de désastre. Il y a, euh, moi je vais venir aussi, hein, il y a une boîte derrière moi qui, euh, qui aujourd'hui rime avec désastre. C'est un éditeur espagnol, tu l'as dit. Qui dit espagnol, qui dit éditeur espagnol, dit aussi tout aux et euh, il semblerait avoir les, les, les drafts de, de, de la version française du jeu, euh, qu'en termes de traduction, on soit pas loin, alors je veux pas dire qu'on soit au niveau de Lands of Galicia parce que je vais en parler, c'est difficile de comparer quoi que ce soit à ça, euh, mais je me souviens de l'introduction du livret, où euh, la traduction française, c'est euh, le vent frôler son visage, et donc tu sens tout de suite que c'est pas un natif qui a écrit ça, puisqu'il euh, peut caresser ton visage, ou, tu vois, mais il va pas frôler ton visage, est-ce que ça, ça te fait pas peur Est-ce qu'il n'y a que moi, qu en, en termes d'immersion, même un mauvais livre de hype, déjà, pour moi, c'est une mauvaise attaque, une mauvaise entame dans, dans un jeu Clairement, oui, mais le truc, c'est que Xavier et moi, souvent, pas toujours, on en revient un petit peu ça Denis et moi. mois, euh, on prend souvent les versions anglaises ouais. parce que on participe de temps en temps à une association internationale, comme à Osaka, avec des Américains, des Anglais, enfin principalement des Anglophones, donc si on veut sortir à plus de deux joueurs, on a plus de chances de le faire quand on prend une, une VO, enfin pas une VO parce que c'est des espagnols du coup, mais une version anglaise tout du monde. Ouais, Ok, donc là voilà, y a... la crainte n'est que dans mon camp, euh, un mot là-dessus Xavier peut-être, est-ce que tu l'as vu passer ou alors ça te passe complètement au-dessus Scarface, euh... moi ça m'avait laissé complètement indifférent comme projet au moment de, Comment au moment de sa sortie, et. Pourtant j'étais aussi comme Kevin dans une période un peu de, de l'une de miel avec des projet de, de, de socio-financement où je baquais un peu tout et n'importe quoi. Et franchement celui-là il était vraiment passé euh, en dessous de mon radar, je l'avais regardé et franchement ça n'avait rien évoqué en moi et j'étais passé à autre chose. Donc, très honnêtement j'ai vraiment rien à en dire parce qu'à l'époque ça m'avait vraiment laissé assez froid. Donc du coup vu que Kevin a l'air quand même assez enthousiaste et que Kevin a quand même bon goût, euh, je suis curieux d'y jouer maintenant. Parce voilà, que je oui. Me dis a... que si, si Kevin l'a ébacqué, c'est quand même que doit y avoir des bonnes raisons derrière. Il y a cet avantage donc, pour vous de, de bosser en équipe, même en dehors de, de YouTube, mais... et du coup de pouvoir, euh, comme ça, se reposer un peu sur le fer de l'autre. Euh, mm -mm. Donc oui, à avoir. Alors du coup, euh, vous l'aurez ouais. peut-être même avant moi. Je ne sais pas s'il y aura un retard avec les... Alors, alors, alors euh, franchement, franchement, avec le distributeur que nous avons dans la région Asie, ouais. c'est pas la... Moi, c'est ah, à ce suis... point-là. Mais moi, je suis. J'ai envie de sortir le bazooka, le, la, la mitrailleuse calibre 50 euh, Low, parce que actuellement, le distributeur, la VFI International, dans ses entrepôts, il doit avoir au moins 5 de mes Kickstarter. Quelqu'un ou c'est tout le monde enfin, Non, mais je veux dire 5 <rire> euh, jeux que j'ai baqué. Téléphoné et, avant. Il voilà, il y, y a des s'appelle Il y a des dates de livraison pour les Philippines, pour le, la Thaïlande, pour ça, ça mais pour le Japon, il y a rien. Et c'est sûr que c'est la faute de, du distributeur Il n'y a pas de problème, je ne sais pas, de, administratif avec le, le Japon en particulier ou... Alors là, ça pourrait, parce que le Japon, il y a des moments, euh, sur les réglementations, ils sont un peu bizarres, surtout en, mmh. terme, en temps de Covid. Mais euh, j'ai quand même reçu d'autres pledges ouais. que j'avais backées depuis. Et voilà. Mais là, je ne sais pas, il y a une espèce de goulet d'étranglement. Je dois en avoir... Euh, je regardais hier, je dois en avoir au moins 5. Dont un dont on va parler là dans quelques minutes. Ouais. Et honnêtement, ça... Ça me court sur les nerfs, ça me donne envie de ne plus baquer. Ouais, mais j'imagine, ouais. Oh, ouais. Ça me et donne euh... envie d'acheter des jeux en occasion qui sont vendus ici, parce qu'ils sont très propres, et que je me dis bah finalement, au moins là, je les ai dans les trois jours. Ouais, Est-ce que tu ajoutes au délai de, au rallongé maintenant de production des campagnes, cette espèce de délai de, de traitement, de livraison de, de VFI, c'est vrai que c'est pas, ouais. pas terrible. Pour en fait, je, je, je pourrais quand même mmh. dire qu'il y a quelques jeux euh, distribués par VFI au, au Japon que j'ai reçus avant les Européens. Mmh. Bon. Non, en fait, je sais pourquoi. C'est parce que pour le Japon, comme pour un certain nombre de pays, VFI procède à des expéditions consolidées. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas oui. rempli un conteneur, bah, ils ah n'envoient oui. pas le conteneur. Donc, mmh. voilà. Alors évidemment, si par exemple sur un jeu, il bah, y a eu 10 backers en, au Japon, bah, le jeu il n'est pas prêt d'être envoyé. Ouais. D'accord. Donc si tu faut arrêter de pledger des, des jeux de niche, peut-être. Oui, voilà, voilà, les, les comment s'appelle, les, les jeux de japonais à base de euh, soubrettes français euh, habillées en français, bon voilà, voilà, faut non. que je les plaid, faut que je les prenne ça directement va. ici, quoi. Est-ce <rire> que tu veux dire Ouais je te connais, je te connais, je te connais. Calomnie. calomnie. Tu t'imprègnes de la culture locale, c'est très bien. Euh, je ne en m'engagerai la... pas sur ce terrain glissant. <rire> Je sais pas si imprégné en le bon mot. Non mais... oui voilà, après ça, ça va déraper, on va encore devoir faire des coupes franches ah, dans, le, dans on ce podcast dans familial. Tout à fait. Je vais, je vais enchaîner avec, avec mon sujet parce que, parce que normalement j'aurais dû vous parler de Lens of Galzir et je le ferai pas forcément aujourd'hui parce que euh, vous risquez de en entendre pas mal parler sur la chaîne dans les, dans les semaines à venir. Je sais pas encore dans quelle proportion, c'est dépend aussi de comment ça va évoluer. Euh, je l'ai évoqué il n'y a pas si longtemps, la traduction française, donc faite par Too qui est un éditeur espagnol, elle est désastreuse, elle est, je fasse attention à ne pas calomnier non plus, pas à diffamer, mais pour partie à minima faite exclusivement avec Deeple, ce qui est un équivalent de, de Google Traduction, c'est-à-dire que si vous copiez la version anglaise dans Deeple, vous vous, collez, vous, vous retrouvez avec votre version française. Sachant que c'est un jeu à 95% narratif, ça pose des gros problèmes. Euh, Toutemetose a pu avoir euh, des... Peut avoir une réputation, on va dire, discutable en termes de, de, de traduction française, mais c'est la première fois que ça explose à ce point-là, euh, au point que l'auteur finlandais, Sami Laxo, donc de la version anglaise, a, je crois, poussé pas mal les choses. Il a demandé quand même à Philibert d'arrêter la vente en France de ce jeu-là. Euh, il semblerait même que méthode c'est à vérifier, et je reparlerai la semaine prochaine dans le récap, euh, ait fermé l'accès au livret français. C'est ce qui semble se dégager d'une d'un poste, mais alors qui a été traduit, bah encore une fois, avec Gipple pour le coup, par un, par un membre de la communauté, donc je que je vérifie du, le truc. Non, mais c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. c'est Alors, j'ai mis quand même un, un ruban deuil dessus, parce que c'est un des jeux que j'attendais le plus. Il était numéro 4, je crois, dans mon top 10 des campagnes les plus attendues euh, l'année dernière. Euh, J'aime Samilaxo. Pour moi, c'est le Ryan Locat finlandais et le mec, euh, il écrit ses histoires, il fait la DA, il fait les mécaniques, il fait tout tout seul. Il a un monde cohérent sur tous ses jeux et je... Je suis effondré en fait. Je dis pas que j'aurais pu prendre une VO parce que la VO était n'était pas très accessible. C'était vraiment de l'anglais assez haut de gamme. Mais là, du coup, je suis très frustré. Voilà, donc j'en parlerai pas plus aujourd'hui. De mon côté, je mène une sorte d'enquête. J'essaie de trouver des témoignages, des choses, même d'avoir le traducteur français ou tout à matos qui en interview pour vous donner quelque chose. Pour l'instant, je m'arrêterai là. Le jeu dont je veux parler aujourd'hui, dont je veux reparler, remettre à l'honneur, rapidement. Euh, c'est Earthbound Rangers, alors là on va passer sur quelque chose de beaucoup plus gai. C'était le premier projet de Earthbound Games, qui a été lancé l'année dernière, lancé financé avec un succès assez, euh, assez correct. Euh, chez Earthbound Games, vous avez des anciens de chez Fantasy Flight, donc on va retrouver beaucoup de mécaniques pour ceux qui aimeraient les Marvel Champions, les Horror Arkham, le jeu de cartes. Euh, ma déception, ça c'est un truc sur lequel je voudrais vous voir réagir, ça fait deux projets où vraiment ça me pique fort, c'est un projet dont la VF a été annoncée bien après la fin de la campagne. Euh, on ne peut pas blâmer l'éditeur pour ça, parce que je pense que vous le savez mieux que personne, c'est très compliqué euh, de négocier des versions localisées avant une campagne sans savoir s'il y aura des backers de la langue en question, c'est des soins avancés, logistiquement c'est compliqué. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être super déçu, parce que j'ai eu le cas avec Pagan Fate of Roanoke, qui est un super jeu euh, qui est francisé, enfin localisé par Super Meeple, si je dis pas de bêtises, euh, où vous vous retrouvez, moi je me retrouve partagé entre ma super deluxe dédicace à Xavier, parce qu'il fallait que je prenne la Super Deluxe, et le fait que si je veux y jouer, il faut aussi que je rachète une version française, et peut-être que je fasse un mix avec mes éléments Deluxe de la VO, euh, ça, ça me désole. Et je pense malheureusement, ou heureusement pour eux, que je rachèterai euh, Earthbound Rangers en français, sans savoir vraiment ce que contiendra la, la version boutique. c'est Alors je finis mon, mon speech, mon, ma petite présentation du jeu, et puis vous me direz peut-être ce que vous pensez de cette, euh, ce phénomène-là, contre lequel malheureusement on ne peut pas grand-chose. Euh, c'est un jeu de cartes, donc... Vous retrouverez des, encore une fois des aires d'horreur de, de, Arkham JCE, euh, en version un peu dystopique dans un, un, un univers qui pourrait être futuriste, mais qui n'est pas particulièrement réaliste. Et il y a deux mécaniques pour moi novatrices, et c'est là-dessus que je vais appuyer maintenant, qui va sortir en français et que peut-être il va intéresser des gens. Euh, c'est l'ajout d'une notion d'espace et de temps, qu'on trouve très peu dans ces jeux-là. Euh, la notion de temps, c'est... Le fait qu'une partie se déroule sur une journée et que ça c'est vraiment rendu, vous avez une défausse, quand vous défaussez vous jouez des cartes, vous les défaussez, et quand vous remélangez votre paquet, ça constitue à des moments de la journée où vous faites une pause, c'est le goûter, c'est euh, le pique-nique, c'est. Euh... Donc il y a des éléments de jeu qui disent voilà, la pioche est vide, il se passe un truc, c'est le moment où tiens, on ferait bien une petite pause, on se pose sur un caillou et on, et on prend un sandwich. Et il y a une autre défausse qui va être alimentée par d'autres systèmes de jeu, d'autres éléments de jeu, qui je crois s'appelle la fatigue, mais je suis pas certain, et quand vous n'avez plus assez de cartes que la, la, la défausse de fatigue est pleine, ça marque la fin de la journée, donc la fin de la partie, c'est le moment où on va se coucher. Et rien que ça, du coup, de donner cette, cette notion de temps à un jeu de cartes, sans forcément ajouter une mécanique compliquée, je trouve, très bien et, et ajoute à l'immersion. Ajoutez, ajoutez donc à cette notion d'espace, on n'a pas un seul deck par aventure comme Horror Arkham où vous faites votre deck parce que vous jouez tel scénario, vous avez une multitude de petits decks, et en gros, si vous dites, parce qu'il y a une espèce de carte, une, une carte du monde, vous dites, je vais dans ce village qui est dans la montagne, vous allez chercher le paquet village en question, le village de... Je sais pas de nom, mais euh, le village de Rangers, tac, il est dans la montagne, je prends le paquet montagne, euh, on est en été, je prends le paquet été, je dis n'importe quoi, je mélange tout ça, et ça me fait un, un deck qui à la fois est circonstancié par rapport à, au lieu où je suis et, et la période où je me trouve, euh, mais ça permet aussi du coup d'avoir des personnages qu'on ne croise que dans un seul lieu, donc ça permet d'avoir un monde ouvert sans plateau, c'est ça qui est fou, et d'avoir un vrai récit, une continuité, si on doit sauver quelqu'un dans un lieu, euh, on s'y rend, on le sauve, on peut le ramener, après il va changer de deck. Enfin, du coup, ça permet de faire plein de choses que les JCE, normalement, ne permettent pas. Donc, c'était mon coup de cœur l'année dernière. Je l'attends toujours autant, je ne vois pas comment ce jeu pourrait me décevoir. J'en ai terminé, ça m'a fait du bien. Et j'aimerais savoir... Alors, que en ouais, pas... envie Ouais, J'ai envie d'en parler parce que euh, ce jeu, il était hyper cher. On peut dire ouais. que c'est justifié ou pas, mais il était cher pour un jeu de cartes. Il n'était pas localisé, alors que c'est bourré de texte, évidemment, ce genre de jeu... Donc il n'intéressait personne, donc j'en ai parlé un peu tout seul pendant un moment, maintenant qu'il va sortir chez un train en français, euh, intéressez-vous à ce jeu, jetez un oeil, je vous assure que ça vaut le coup, euh, un point de vue, alors peut-être je sais que toi euh, Xavier, n'es pas forcément euh, trop intéressé par Earthborn en particulier, mais cette notion voilà, de, de VF qui arrive après, euh, vous ça vous touche pas j'imagine, parce que vous baquez quasi exclusivement en anglais, c'est pas un truc qui va vous, je ne sais pas, est-ce que tu as des retours là-dessus, un avis là-dessus personnellement, le fait qu'il y ait une VF dans une campagne de financement participatif, ça ne m'incite pas plus à baquer. Mmh. Très honnêtement. Et je dirais même, avec maintenant un peu d'expérience, si c'est un jeu narratif, je pense que je vais pas, surtout pas le baquer en français. C'est très triste, mais je préfère, je préfère galérer un tout petit peu en anglais et m'assurer que le texte est respecté. J'avoue, par exemple, là, pour te donner une illustration concrète, euh, je sais qu'il y a un jeu de cartes du Seigneur des Anneaux et en euh, fait j'ai appris oui c'est ça, oui. et je, en fait euh... alors c'est pas le jeu de cartes lui-même je crois mais c'est les noms dans l'univers de Tolkien ont dû être retraduits parce qu'ils suivaient pas une charte euh, qu'avaient émis les ayants droit de Tolkien, ça donc du lui. coup au lieu, on, on, on, lieu d'avoir Sylve Barbe, on doit avoir maintenant Barbe d'Arbre mm. et puis, euh... alors il y en avait un autre, c'était la Forêt Sombre et la et maintenant, c'est devenu en VF la forêt grand-peur. Ok. Et là, j Ce qui fait, me okay, choque pas moi parce que je ne suis pas fan de la licence, mais j'imagine que pour les gens qui sont attachés à ça... Voilà, ça... je veux dire, mm. en, plus, en plus, quand tu prends l'anglais et que tu le traduis par forêt grand-peur, ça n'a aucun rapport. Mm. Ça n'a oui. rien à voir. Au contraire, c'est là où je, tu te demandes s'ils si ne sont pas passés par, Nipple, euh, par Dipple, quoi. Mi -page. Mi -page. mais t'as le double problème là de, de, la, de la localisation et des jeux à licence où là c'est du coup double, double peine quoi, hein. sur Marvel ils sont moins embêtés je pense mais euh, ouais sur ce genre de monde là Alors, pour en revenir sur Earthbound Ranger j'avoue complètement mon ignorance parce que j'étais même pas avant que tu en parles quand on a évoqué cette émission je, je connaissais j'étais même pas au courant de l'existence de ce projet là donc j'avoue mon ignorance j'y ai regardé un petit peu euh, les mécanismes que tu décris m'ont l'air vraiment intéressants après, j'aurais peur d'avoir justement à me retrouver à euh, manipuler plein de decks en même temps et à les reséparer après alors que je les ai mélangés. Sur le problème. principe, Sachant quand même sénuisant. que tu fais ça qu'une fois par partie, donc normalement en début et en fin de partie, tu vois. Mais oui, évidemment, c'est un aspect, euh, d'autant que les deux sont tous les mêmes, donc ce sera un petit peu compliqué, oui. Ah, d'accord, ok, ok. Parce ne faut pas savoir ce que tu pioches. Mmh. Voilà, mais sur le, sur le principe de gérer le temps et l'espace de cette manière-là, je trouve ça en effet euh, personnellement très intéressant comme, euh, comme principe. D'autant plus que, alors je ne l'ai pas mentionné avant de te donner la parole Kevin, il y a ce côté où tu as tes cartes à toi que tu vas poser devant toi et ensuite tu as des niveaux de profondeur, c'est-à-dire qu'il y a des cartes que tu vas tirer qui sont, ils appellent ça à portée de main, se traduit euh, enfin, brutement en anglais, tu as les, les cartes à portée de main, donc en fait c'est ce que tu vois devant toi, tu as ce qui est dans le paysage et tu as, as ce qui est au lointain et tu as différentes règles pour intervenir sur les trois niveaux de trucs et donc... Mm. En termes d'immersion, pour moi, c'est un. Même si les règles étaient assez. plutôt une purge sur la, la version bêta démo, la TTS, où euh, je suis debout sur ma chaise, comme je l'ai euh, rarement été, je pense. Et j'espère que Kevin va me donner raison maintenant. <rire> Top, Kevin <rire> Eh ben écoute, euh, c'est intéressant parce que euh, j'ai rien à en dire. <rire> pour une fois que étais prêt, t'as rien à en dire non, euh, non, Non, non, c'est un projet que j'avais suivi de près parce que je l'avais traité également dans le, dans le menu crowdfunding à l'époque. Euh, direction artistique euh, magnifique, euh, ouais. il était très très beau, avec un petit monde post-apocalyptique, mais comme tu disais, pas vraiment ancré dans notre... Enfin, euh, on ne savait pas vraiment en détail si c'était dans notre monde, mais en, en version post-apo, ou si c'est un petit peu fantaisiste. On peut imaginer que c'est un peu un entre-deux. Parce que je ne crois euh, pas qu'il y, y ait d'animaux fantastiques par exemple, je crois que c'est vraiment des animaux qui existent ah, pour pas, ce que hein. j'ai vu. Hein. Oui, ouais. mmh. ouais, c'est ça. Euh, mais c'était vraiment très très bien réalisé, c'était vraiment très très beau, un petit bonbon pour les yeux. Quoi. Euh, mais en fait, je ne m'étais pas intéressé plus que ça, même si j'avais vu effectivement les, les mécanismes que tu as abordé tout à l'heure, même si euh, je n'étais pas euh, ébouriffé par la présence de ces, ces mécanismes-là. Enfin, je trouvais que c'était oui, intéressant, mais bon, sans taper le cul par terre. Quoi. Mmh. Euh, mais, euh, en fait, moi, c'est le prix, quoi. Simplement, c'est un jeu qui, si je me souviens bien, euh, contient genre 250, 300 cartes. Avec l'extension, tu vas à 400, euh... je crois, ouais, c'est ça. Avec l'extension, euh... mais je parle du jeu de base uniquement. Je ouais. Le jeu de base, c'est 500 cartes. Hein. Ah ouais, tant que ça ah, J'ai regardé cartes, tout à l'heure, et l'extension, c'est 250 en plus. D'accord. D'accord. ça fait euh... 500 cartes quand même. Donc, ouais, une 500, enfin, 500 cartes, on dire, disons. Euh, 500 cartes, effectivement, c'est beaucoup. Mais après ça, c'est euh, majoritairement des jetons par-ci par-là. Il n'y avait pas énormément de, de matériel qui venait justifier, selon le moi, les 80 euh, dollars, euh, si ce n'est leur, leur démarche euh, qu'ils avaient abordée. Je crois que c'était une démarche écolo ou je ne Production quoi, locale, quoi, etc. Ouais. Ouais. Qui venait euh, justifier, effectivement, le prix un peu plus conséquent que la norme. Euh, que pouvait avoir théoriquement ce type de contenu en termes de matos. Et que je venais d'ailleurs, je... pour faire une parenthèse, que, que j'avais été le premier à critiquer en disant c'est quand même bien joli de vouloir être écolo et de faire porter le poids au, au backer. <rire> <rire> oui. En mode on ne veut pas rogner nos marges, donc si vous payez plus cher, on sera écolo. Voilà, je ferme la parenthèse. <rire> ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit récemment dans le menu training sur Daybreak, mmh. euh, que tu as peut-être mmh. regardé. Euh, on est très écolo, on ne met pas de plastique, on n'utilise pas de ça, ça, ça mais on va vous livrer avec un porte-container depuis la Chine. Mmh. Euh, bah mmh. on... Ouais, enfin du coup, ça sera un peu le greenwashing quand même, malgré tout. <rire> malgré tout, ouais, ouais. Non, c'est difficile de trouver, Donc. à part peut-être hijacked, pour faire une parenthèse dans la parentèle, qui, qui, oui. qui a vraiment une démarche, euh, c'est-à-dire que le type te fait un, un jeu produit localement avec le prix que ça lui aurait coûté s'il avait produit en Chine, euh, mais sinon, tu as du mal à trouver des, des éditeurs exemplaires, c'est vrai. Ouais. Donc oui, je m'étais intéressé au jeu, il avait l'air très sympa, mais le prix quand même me semblait un petit peu trop élevé. Pourtant, j'ai déjà mis autant d'argent, voire plus d'argent sur d'autres jeux, mais quand il semble avoir un matos qui me semble correspondre à peu près à une fourchette de prix, ça me va, mais quand vraiment j'ai l'impression qu'il le décalage est un petit peu trop fort, j'ai du mal. Toi, tu bacs les campagnes de Game Trace, quoi. Oui, chercher. C'est vrai Ouais. Ce serait presque un sujet à voir, ça va un peu tard, maintenant. mais C'est un... Comment dire J'ai un facteur supplémentaire qui pourrait me mener à un back-end game trace ouais, pour euh, simplifier l'installation, le, le rangement, le confort, l'ergonomie, pour moi c'est un plus. Ouais. Mais c'est ah. pas too much, bon on, on, on diverge, mais en, en, en même temps on va faire que ça, c'est pas too much quand même, Game 13 là, genre un jeu où t'as un rangement pour ranger ton rangement, et tu sais t'as un porte-carte ah. pour le porte-carte. Une porte cartes pour le porte-cart, euh... c'est une façon de... De... de parler, <rire> mais tu vois, Et tout à son trait, tout à son truc, quoi. Tu sais, le moindre petit bien jeton, bien il bien doit bien être posé sur un, un truc en plastique, quoi. Alors, c'est pas uniquement du rangement, tu as raison de, de ce point de vue-là. Le, le game trace, c'est aussi de la déloxification, clairement. C'est aussi pour l'objet, c'est pas uniquement pour le rangement, l'installation, mais. Euh, je trouve que c'est quand même bien plus agréable de pouvoir mettre ton jeu en place et te ranger en 3 minutes plutôt qu'en 15 minutes si tu sors avec un maracaibo ou avec un hiki rempli de sachets en plastique. Mmh, mmh. Oui. Xavier, dis-moi tout. tout. Tu voulais t'exprimer. Voilà. Euh, oui, je voulais m'expliquer. Oui, <rire> si, euh, pour le prix justement de Earthbound Ranger, qui paraît cher à Kevin, moi qui ai une assez longue pratique des jeux de cartes à collectionner, parce que j'ai commencé avec Magic, lorsque Magic est sorti en français, oui, je suis aussi vieux que ça, et je vous en kiffe. <rire> et tu n'en as je sais, à quel bon. point, je sais à quel point, finalement, oh, des cartes, ça coûte cher rapidement. Et franchement, quand j'ai vu tout à l'heure le nombre de cartes et le prix, bah moi, ça me semble carrément correct. Même carrément, limite pas cher. Enfin, C'est la euh... jeu de cartes à collectionner. C'est hum pas un jeu de cartes à collectionner. Oui, mais justement Justement, mais, mais c'est un potentiel JCE quand, GCE, pas un quand même. Tu as tout d'un coup. Tu un potentiel JCE, mais c'est pas un jeu de cartes avec des, des cartes plus rares que d'autres. Oui, mais je, justement, tu justement, achètes un truc et tu l'as en entier. Tu n'as pas besoin de te taper des boosters, des starters de telle édition, machin. Donc, du coup, là, tu payes le fait que tu as le set complet et on n'en parle plus. Et sur plusieurs centaines de cartes, le prix ne me, ne, ne me choque pas personnellement. Bah, quand tu compares les cartes. Vas-y, si tu veux. Ouais. Je, je dirai après. Vas-y, vas-y. Des cartes dans un, dans un jeu de société, c'est parmi les composants qui coûtent le moins cher à produire. Ouais, mais si tu compares, si tu veux, c'est euh, peut-être oui. qu'en vrai, les voitures ça coûterait moins cher à produire. Je dis n'importe quoi encore une fois, mais si tu compares, et c'était l'argument de l'éditeur, euh, à ce que te coûte un Marvel Champions ou la boîte qui a peut-être, je sais pas, 200 cartes, je sais pas combien dans une, dans une grosse boîte là, te coûte 40 balles, les boosters doivent être à, je sais pas, 15 euros pour quelques dizaines de cartes. Sur le marché actuel, c'est quand même pas dégueulasse, tu vois. C'est une approche commerciale totalement différente de vendre des booster packs mmh. et t'as la licence Marvel à payer. Ouais. Ouais, c'est pas faut. je m'en fous. Je dis pas, je pas, dis pas, pas, pas, pas fond que c'est justifiable, hein. mais... euh, Je suis ouais. pas fan de Marvel, donc je m'en fous complètement, mmh. mais t'as une licence à payer par dessus. Mmh. Ouais, c'est vrai. c'est un modèle économique, les booster packs. Oui, non mais évidemment. On sait très bien que c'est trop cher. Quand tu vois qu'ils en sont à vendre spider cochon, c'est que tu sens que ouais euh, ils sont. Euh... Euh... Spider cochon. Ouais, ouais. Oui, spider euh... ham. Ils ont. Ouais, alors ils ont. Ils en sont où. où au 38e euh, dérivé de Spider-Man dans Marvel Champions, donc il euh, y a des gens qui ça fait plaisir. Euh, <rire> on termine peut-être ce segment, avant de passer à celui que, que tout le monde attend, avec l'événement ou le jeu euh, de Xavier pour cette rentrée un petit peu décalée, hein, cette rentrée d'octobre, euh, Suspense. Xavier, euh, quel est euh, ce jeu ou cet événement ah bah C'est tout simplement euh, ISS Vanguard de Awaken Realms hein, que j'attends avec vraiment impatience. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, je l'ai baqué à l'époque sur le nom d'Awaken Rings parce que je savais qu'Etherfield était en train de m'intéresser. Donc, j'avoue, je l'ai baqué sur le nom de l'éditeur. Et parce que c'était un space opéra, et que j'aime bien ça, et que ça me semblait sympa. Mais, ce qui me fait vraiment l'attendre avec impatience, c'est que pour une fois, et c'est rare, je me suis intéressé au newsletter d'après campagne, où justement, il détaillait les processus de travail et la refonte de certaines parties du jeu qui semblaient avoir moins plu aux joueurs. Et, et j'ai trouvé il y, eu un, un tel, voilà, il y avait un tel travail de fond mm. que franchement, là, euh, ouais, ça, ça, ça allait donner quelque chose d'assez monstrueux. Pour l'instant, j'ai la haine totale, parce que sur Facebook, il y a plein de gens qui le montrent en déballage tout ça, et moi je ne l'ai toujours pas reçu, donc ouais. euh, En réseau j'imagine. Mm. Mais euh, voilà, je, je sais que je l'attends avec impatience. Je l'attends avec impatience et aussi j'ai envie de le tester avec Kevin parce que euh, même si ce n'est pas du tout le même genre de jeu, je veux voir comment ça se tient par rapport à Unsettled parce que dans les deux ouais. cas, il y a quand même une exploration de planète et de la découverte un petit peu, même si dans Unsettled, c'est du puzzle finalement et dans et ASS dans Vanguard, c'est plus de l'aventure, entre guillemets. Euh, je sais que Kevin n'aime pas les grands espaces intersidéraux et qu'il préfère les petits espaces planétaires. Donc du coup, ça me semblait quand même pas mal d'avoir un truc qui se passait pas mal sur les planètes, mais qui avait quand même aussi un aspect gestion de vaisseau, gestion d'équipage, recherche, tout ça. Voilà, Je l'attends avec vraiment d'impatience, c'est parce que je l'ai aussi baqué en VO cette fois. Je n'ai pas refait l'erreur de ou où, où je l'avais baqué en VF, non pas pour la traduction, mais pour le temps d'attente. Ouais. Ok. Donc. Alors pour rebondir un peu, peut-être pour te relancer sur ce point-là, euh, ISS Vanguard, je l'avais dit l'année dernière, moi c'est encore pire que toi, c'est-à-dire que je l'ai baqué, n'avais encore reçu aucun jeu à Hawken Rims. C'est-à-dire que mon de Grail, c'était un pledge groupé qui était toujours en attente. Etherfield, je ne l'avais pas. Et... Mais alors... Et là... Alors il y, y a la branche Unsettled et il y a la branche Etherfield. Moi, je voudrais qu'on parle d'abord d'Etherfields parce que c'est ce qui me vient là. C'est quand j'ai reçu Etherfields, qui est le jeu auquel j'ai le plus joué presque de tous les temps, je pense, parce que j'ai du mal à rester autant sur un jeu. C'est là que dès que le PM a rouvert, j'ai complété et je pense que j'ai jamais autant dépensé d'argent que sur SS Vanguard. Sans avoir voulu, contrairement à toi peut-être, me spoiler trop de ce qu'il y avait dedans. J'ai vu 2-3 bricoles, j'ai pas pu résister, j'ai regardé la vidéo de Martin. Salut Martin, Société des Jeux. Mais j'ai jamais mis autant de pognon, même dans les Etherfield. Parce que Etherfield m'a tellement bluffé, Tentagrel m'a déçu. Mais c'était le brouillon. Alors, pour Unsettled, et après je te rends la parole si tu veux, ou peut-être Kevin, je peux pas concevoir que... ISS soit aussi difficile settle Je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être aussi punitifs puisque quand tu regardes la nouvelle campagne de Tented Grail, le premier truc qu'ils te disent c'est « Rassurez-vous, on va simplifier les trucs, on va arrêter le grind. » Et cool. tu sens qu'ils savent qu'ils sont allés trop loin, tu vois. Avec Tented Grail, c'est mon avis d'ailleurs. Euh, donc je pense qu'il sera plus, on ne va pas dire casual, mais plus accessible. C'est aussi, je pense, par rapport à... Je te rends la parole, ouais. Te... Par rapport à Uncettled, c'est une échelle plus petite. tu as moins de cases quelque part. Uncettled, ça peut quand même vachement s'étendre. Euh, donc voilà, j'attends beaucoup, il y a peut-être un peu plus de hasard ou de, de fluff aussi qu Settle qui est comme tu dis, un puzzle d'opti de, de euh, mais au final je ne sais pas s'ils seront aussi comparables, Tu vois, je pense qu'il cette vanguard, ce sera plus de narratif, plus une immersion, un truc euh, alors un Settle, tu peux refaire 5 fois la même si tu n'arrives pas à gagner c'est pas grave, tu as 3 lignes d'introduction c'est vrai mais euh, tu remarqueras que le, là, je dirais la tendance de dégrindage s'étend parce que Etherfield, la version 2.0 c'est la même ouais. chose, soyons honnêtes hein. je ne l'ai pas encore reçu mais d'après tout ce que je lis, c'est quand même une grande simplification du, de la phase onirique, de, de la récupération des clés, de la progression dans les rêves, et tout comme ça. Donc euh, je, pense, je pense que là, en fait, ils ont... Alors, est-ce que c'est bien ou pas Ça, C'est complètement un autre débat dans lequel je ne pas aujourd'hui. Mais ils ont en tout cas tiré des enseignements de, ce, de leur précédent projet et ils ont décidé de prendre une direction bien définie de ce côté-là, du côté de la di difficulté. Après, moi, je, je le disais, comme je le disais tout à l'heure, la, la comparaison... Elle est valable uniquement sur le thème euh, Space Opera, mm -hmm. exploration de planète. Je, je, ne, je ne conçois pas du tout que ça soit la même chose entre Unsettled et ASS Vanguard. Et c'est aussi pour ça que je l'ai plédié, parce que je ne voulais pas non plus de, de un clone de Unsettled. Ça ne m'intéressait pas, pas non plus. Après, euh, euh, bon, ce n'est peut-être pas le projet euh, sur lequel j'ai mis le plus d'argent. La palme reste certainement pour moi à Cheap Theory Games, sur Too Many Bones. Parce qu'il y a un élément euh, qui rajoute euh, du pognon dans la machine, c'est le trough chest. Donc voilà, on ne fera jamais un accessoire aussi inutile et aussi parfait, je pense. Euh, voilà. Et encore, moi, je l'ai eu quand il était à 75 dollars, parce que là, actuellement, ouais. il est à 150. Ouais, est vrai. Et ah. du coup, tu as, euh, as précommandé le nouveau personnage exclusif euh... À environ 1 minute 30 après le début de la campagne. Je n'ai même pas réfléchi de savoir ce que ça a apporté. J'ai cliqué sur « back ». Tu penses qu'il y a des gens qui vont spéculer là-dessus Moi, je l'ai pris parce que j'aurais mon jeu en VF, mais je voulais tester ce nouveau perso un peu exclusif. Tu penses qu'il y en a qui vont spéculer là-dessus A priori, il n'y aura pas de stock derrière. Pourquoi ne le ferait-il pas Oui, voilà. Déjà, première chose, pourquoi ne le ferait-il pas Et deuxième chose, je ne suis pas la bonne personne à qui pose la question parce que moi, c'est un concept qui m'est vraiment étranger. J'ai déjà posé la question à des joueurs sur Facebook, quand ils faisaient des photos de leurs, de leurs étagères de jeux, mmh. et je leur ai dit au bout d'un moment, excusez-moi, il n'y a absolument aucune critique dans ce que je vais vous demander, mais comment ça se fait que 60% des jeux que vous avez sur vos étagères sont toujours sous cellophane Ah ouais. Et, et ils m'ont dit, bah, parce que pour l'instant, j'y joue pas, j'ai pas le temps, et que si jamais, quand j'arrive le, le temps d'y jouer, bah, j'ai plus envie d'y jouer, je peux le revendre euh, aussi cher et je perds moins d'argent. Et là, j'ai posé la question, mais pourquoi vous l'avez baqué de base Moi, quand je reçois un pledge, la première chose, c'est que j'explose tout, je <rire> dépunche tout, j'organise tout. Peut-être que le jeu pas. sera nul, mais c'est le mien, bon sang. Mmh. C'est ouais, et... Voilà, donc tu Alors, vois... Le disclaimer, il n'explose pas vraiment la boîte, hein, il n'est <rire> <gens de rire> pas si con... Ça. Merci, <rire> fallait, le, fallait le préciser quand même, c'est vrai. vrai. Et... Alors, vas-y, vas-y, termine. Voilà, donc tu vois, la, la spéculation, moi, je, je sais qu'elle existe, et il y en aura sans doute, mais dans quelle proportion est-ce que... Je peux pas tellement te dire, honnêtement. Alors avant de te donner la, la parole, Kevin, il faut peut-être soulever un dernier point ou, ou revenir sur un truc que tu disais. J'ai l'impression quand même que pour fields euh, ce dégrindage, c'est vrai, alors moi j'ai bon voilà, largement passé mes 50 heures de jeu sur fields euh, J'ai l'impression que le problème c'était que Etherfield c'est un jeu d'auteur, c'est Michel Horace qui l'a fait. Et il l'a fait je pense, peut-être pas tout seul, mais c'était quand même lui qui décidait de tout. Et qu'il a fallu attendre les retours en masse de gens qui disaient « putain c'est quand même chaud ». Euh, pour qu'on se dise bon euh, Michel euh, on va peut-être simplifier un peu les choses et c'est comme certains films tu sais qui faits par certains réalisateurs français seront imbitables pour la plupart d'entre nous que nous sommes euh, et d'un coup on dit non mais attends on va ramener Universal et puis on va mettre euh, deux trois bimbos et puis on va simplifier la fin et là le film il vendra mieux et, bon, voilà. titre perso je sens ça que ce soit une mauvaise chose parce que là il est vraiment vraiment vraiment retort euh, mais il y a cet élément là aussi à voir c'est qui a fait ISS, qui a fait Etherfield et du coup c'est pas du tout la même euh, oui. la méthode de création c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Un petit et mot là-dessus, Kevin. C'est vrai, c'est un, un point intéressant quand même, d'ailleurs, qu'on pourrait souligner. L'association d'idées qu'on fait parfois entre un et ses jeux, alors que parfois c'est juste des auteurs complètement différents, ouais, et que c'est juste l'éditeur qui parfois va faire un, un job derrière l'édition, etc., de, de matos, de rélecteur des règles, etc., mais c'est fondamentalement des auteurs différents, donc des jeux différents, mais on, on les associe malgré tout. Ouais. Ouais, ouais. Tu le, t es, t es curieux, toi, de l'essayer, ah, ouais I.S.S.? Pour en venir, ouais, justement, à la SS Vanguard, bah oui, je serais curieux de l'essayer. Effectivement, comme avez l'a dit euh, tout à l'heure, et euh, ceux qui suivent la chaîne éventuellement le savent peut-être aussi, je suis pas très très fan des jeux qui se passent dans l'espace, mais pour le coup, euh, les... une fois qu'on pose le pied sur une planète, ça va. Une fois qu'on J'aime pas, j'aime pas les grands espaces où je vois pas ce qui est autour de moi. Tu mmh. La mer, ça me stresse. D'accord. L'espace, ça me stresse. Même en jeu. J'ai essayé euh, au jeu vidéo. Comment ça s'appelait ce énorme bac à sable avec des planètes dans tous les sens euh, euh, no Man's Man Sky, Sky ouais. c'est ça mm. No Man's Sky, No Man's Sky, voilà. no Sky euh, j'ai essayé, c'était sympa franchement, mais les phases où tu n'étais pas sur une planète, où tu, navigu tu naviguais simplement dans ton navette spatial entre deux planètes, ça me stressait parce que des fois tu passes 5-5 minutes et il n'y a rien. Et tu te dis, est-ce que, est que je vais arriver quelque part au bout d'un moment <rire> ah, <rire> oui, ah oui, le trauma va me... à ce point-là alors. <rire> oui, oui, vraiment ça me stresse. D'accord. <rire> ok. Donc euh, là. On va explorer des planètes, donc oui, ça me va. Tu laisses Xavier piloter, <rire> et une <rire> fois qu'on est arrivé, tu peux venir à la table. Voilà, c'est ça. Voilà. À la limite. <rire> Le reste du temps, je serai dans mon coin. Tu sais, euh, en PLS. Je vais, prendre mes... je, je, je vais me mettre comme ça, tu sais, en, en PLS. <rire> effectivement. Euh, mais effectivement, les... il y a plusieurs mécanismes qui avaient l'air relativement intéressants, si je me souviens, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas penché sur ce sujet, mais il me semble que tu pouvais notamment euh, enrichir ton équipage au fur et à mesure. Tout je à crois. fait, ouais, ouais. Tu, tu peux et faire euh, des, des recherches, des, justement. Des dans un livret. En euh, fait, as un, livret un livret qui représente ton vaisseau avec le deck où tu mets les, le deck dans le ça sens va. le pont où tu mets les, les cartes de ton équipage, etc. Et ouais ces ouais, ouais. cartes, c'est un placement réservé Tout à fait, ouais. ouais Ça avait l'air assez fou de ce point de vue-là en termes d'édition et puis en termes de mécanismes. Donc ouais, j'ai un de l'essayer. Et puis on sait tous la qualité d'édition que peut avoir Awaken Realms de toute façon. Même si tout à l'heure, tu... Comment dirais-je euh, Tu abordé le thème de, de Game Trace, qui en fait peut-être un peu trop. On pourrait presque aller jusqu'à dire qu'ils en font un petit peu trop aussi, avec, euh, avec les miniatures, avec le lavis sur les miniatures qui rendent encore plus magnifique les miniatures, etc. D'ailleurs, ah oui, et enfin... il fallait bien qu'ils 500 euros. qu'est-ce que tu veux, qu que tu <rire> voilà, veux Et ça. encore, j'ai pas pris tous les trucs. Hein. Souvent, je suis sur des all-in gameplay, ce qui est déjà plutôt bien. Euh, mais je vois qu'à chaque fois qu'ils ont ouvert le PM, j'ai rajouté une bricole qui sert à rien. Et donc, euh... Non, mais... Tout, enfin, mais... tout, tout tout, même tout, même, le type, même, le même, type, même les bougeoirs les les en papier, même les, même <rire> les porte-tasses, même les, les, même les préservatifs, euh, non, tout moi je prends tout. Voilà. Ce que vous ne savez pas, Xavier, à chaque fois qu'il fait une intervention sur la chaîne, en réalité il est en slip, il <rire> <rire> ne reste que des t-shirts, il a tout vendu. <rire> <rire> Xavier a faim, faites vos dons. Voilà, euh, exactement. <rire> on va passer sans transition, puisque évidemment on a, on a explosé les compteurs, je savais qu'on aurait du mal à se tenir, je savais qu'on aurait des choses à se dire, mais c'est aussi, je pense, euh, L'intérêt de ce nouveau format et j'espère qu'il y a de... les auditeurs ou les les viewers euh, nous diront en commentaire ce qu'ils pensent de ce format. Si c'est trop long, si au contraire c'est bien de laisser euh, te laisser un peu porter, puisque l'idée pour faire une micro parenthèse, c'était un petit peu de euh, d'encapsuler, de capturer ce que sont plus ou moins nos discussions quand on se parle en fait. Et, euh, et où parfois on disait tiens ces discussions, ces débats sont intéressants, peut-être leur place sur euh, euh, sur YouTube, sur Spotify, etc. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et, euh, et à, à éliminer l'un de nous trois, votez pour éliminer donc euh, l'un de nous trois mais pas moi quand même, le maillon, le maillon faible. faible voilà. Non non moi j'ai le totem hein, je suis protégé. Et le totem, le totem du, du, pledge à, du pledge à combien, t'as le droit de le dire ou pas ton pledge ISS là, qui est même pas le plus cher mais malgré tout Ouais j'ai le droit de le dire mais le problème c'est que je ne souviens pas mais... oh, je sais pas ça devait <rire> être comme Etherfield parce que Etherfield c'était euh, 600$ dollars, donc euh... Ah, je je, je crois que le all, -in, le all, -in, all in de DSS était plus cher quand même, avec les petits supports pour l'aider. Ah. toutes les conneries que j'ai achetées là. <rire> C'était GameFound non Oui c'est GameFound, bah, oui, oui bien sûr, ouais. ils sont chez eux. Hein. Oui c'est vrai qu'ils sont chez eux, t'as raison. Euh, bah, je, je regarde rapidement parce que j'imagine que si je vais sur GameFound, je peux voir mon, mon pledge a oh, oui. priori. All-in, euh, oh, Send Drop, euh, il ouais, y avait des 535. Ouais, Plus sport. Alors ouais, c'est marrant je Le voyais un peu plus plus haut que ça. Ouais, ça doit, ça doit, ça doit être ça. Ça doit être ça, parce que en fait, je m'aperçois bizarrement que comme un crétin, je crois qu'à un moment j'ai créé, j'ai créé deux comptes euh, sur hmm. GameFound. Donc du coup, je sais plus lequel c'est. <rire> Mais euh... du coup, il a... du coup, l'a oh, deux vrai. fois de Voilà. Pour être sûr. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, mais ça devait être aux alentours de... Pour être sûr de... que VFI garde ses pledges pendant trois mois dans un entrepôt. C'est ça, c'est ça. En fait, en fait, les mecs de VFI, c'est qu'ils y jouent à mon pledge, je pense. Oui. Je, <rire> je, vois, choix, je, je vois que ça. Je vois que ça. C mais c'était ça à peu près, parce que... Yess Vanguard, ah bah non. Ah bah non, mais c'était moins cher, c'était 411 dollars. Qu'est-ce que c'est que ce pledge de pauvre Ah ouais, dis donc, euh, t'aurais pas <rire> oublié... Euh les qu'ils ouais, je... et euh... Attends, je comprends pas. J'ai quand même fait <rire> attention à prendre les dice upgrade, les playmates, les section pets. Euh... Je sais pas, j'ai pourtant maxé le truc, mais non. Voilà, oh là, bah je suis limite déçu là tout oui, C'est décevant. Voilà, Après, il est y, y, a, y a les scies <rire> aussi qui coûtent cher, mais, euh, mais ouais, il va falloir consoler les auditeurs en, en disant le, le prix que tu as dépensé sur sur mini parce que là, on est tous déçus. <rire> on oh, bah non, à mieux. non, non, je crois que ça serait plus simple de faire. Un, non, je pense, pense qu'il y qu a un de ça. Je Combien j'ai dépensé chez, chez Theory Games hein, Ça ira plus vite, parce que je pense que je leur ai payé, je leur ai payé la barre de leur deuxième yacht. Hein. Ah, euh, à ce moment-là bah, euh, Je dois avoir tout, sauf le dernier add-on de Burn Cycle, où là, quand même, j'ai calé un peu. mais euh, pas encore au Plumacus bah, Au Plumacus, ils ont repoussé la livraison à l'année prochaine, malheureusement. Donc, euh, mais il arrivera, hein, il arrivera et j'ai pris les deux, oui. le Victorium et le, et le nouveau, parce que bah, justement, j'en avais aucun, et bah, ça c'est pas bien. Mais tu vois, on plaisante, on rigole, tout ça, machin. Mais du coup, maintenant, ce n'est plus un truc que je ferais chez Awaken Realms. Pledger sur le nom d'Awaken Realms, Je n'ai pas pledger, euh, finalement, les châteaux de Bourgogne. Ah oui, tu leur. Euh, leur, euh, euh, leur oui, mais c'est les extras, tout ça. C'est comme leur, leur gamme light, ouais. là. Euh, Lords of... Alors, c'était lequel Lords of... Euh, ah oui, celui-là, j'ai sauté aussi. Mais en fait, c'est Lord of Hellas, ouais. Ouais, mais je le voulais. Il, visuellement, il est incroyable, non. mais pff, voilà. Voilà, celui-là il m'a pas du tout euh, ému quoi bon bref mais euh, mm -hmm. ouais, ouais non c'est euh, malgré la folie qu'on semble dégager tous les deux ouais, on garde une, quand même un, un recul et un regard sur ce qui est proposé et c'est vrai que tu vois ce projet là par exemple mm -hmm. rien du tout ouais. et c'est pareil j'ai finalement, pardon. Euh... Pardon, finalement pas appelé Tinted Grail non plus tu t'as bien fait je pense <rire> On passe à la troisième partie euh, tu gardes la parole tiens euh, xavier alors l'idée donc de cette deuxième partie c'est même si là on manque un petit peu de recul tous avec nos no, no jeunes chaînes mais c'était de, de mettre à l'épreuve la réception d'un jeu le ressenti d'un jeu avec ce qu'on en avait dit à l'époque euh, quelque chose qu'on fait pas beaucoup et finalement il n'y a pas grand monde qui, qui fait ça cette espèce de, de, de regard sur soi souvent parce qu'on n'a pas le temps ça fait pas de nous des gens malhonnêtes mais ça se fait assez peu et là je trouve que c'était une belle occasion comme on avait chacun un petit sujet duquel parler, même si moi le jeu n'est pas encore arrivé, euh, bah de se remettre un petit peu en question, et je pense que ça peut intéresser encore une fois une partie du public qui se dit, euh, au-delà de bah, la première pression de, de, de reviewer, qui peut être orienté par plein de choses, par le fait qu'on ne fera pas dix parties, qu'on n'a pas de recul sur le temps, qu'on n'a pas toujours toutes les configurations de joueurs à apporter. au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il en reste une fois qu'on a reçu les jeux, donc des jeux qu'on a backés, ce qui veut dire qu'on y croyait vraiment à l'origine, euh, Xavier tu vas nous parler de Tia, et euh, on va commencer peut-être par regarder ce qu'à l'époque, tu nous disais, de Tia, euh, cet extrait date de, à peu près Eh bien, c'était le premier patron l'addition de notre chaîne, euh, par voie de conséquence. Donc, c'était novembre de l'année dernière, si je me souviens bien. Novembre 2021. No novembre 2021, parce qu'on n'a pas commencé les patrons l'addition tout de suite après le début de la chaîne, bien sûr. C'est un peu logique. Mais euh, en recherchant l'extrait, je crois que c'était le patron l'addition numéro 1 de novembre 2021. Oui, tout à fait. On regarde donc ce que pensait Xavier de Tia il y a presque un an. Je l'ai pris parce que je suis un fan absolu de la série des Heroes of Might and Magic et que le graphisme et aussi une certaine de mécaniques m'ont fait tout de suite penser à ça et qu'on l'a testé une fois sur Tabletop Simulator et qu'on avait trouvé l'expérience vraiment intéressante est sympa. Donc là, euh, ouais, et là j'ai passé hier à dépuncher, à sliver et tout ça et, et j'étais là devant, la, devant le matériel vivement que je l'ai sur la table Donc oui, ça c'est une priorité Et pourtant on n'est pas fan de Tabletopia et compagnie Non, non, jouer sur Tabletop Simulator ou Tabletopia tout ça euh, c'est vraiment pour moi une béquille alors, bah, finalement, après ces quelques mois, euh, qu'est-ce qu'il en reste euh, Sachant que, quand même, je suis assez content parce que ECH j'ai réussi à le mettre sur la table un certain nombre de fois. D'ailleurs, euh, vous le savez, vous l'avez vu sur la chaîne des Ludovores, euh, bah, en fait, j'ai fait deux ou trois vidéos, si je me souviens bien. Donc, finalement, euh, bah, je suis pas déçu du tout. Je ne suis pas déçu du tout. Tu ne parles mais par j'ai oublié de le dire, tu as réussi à me le faire acheter quand même, hein. il est juste là. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Je ne suis pas déçu du tout, et pourtant, euh, je dirais que je ne suis pas non plus aveugle. Je lui reconnais un certain nombre de défauts. De défauts que j'aurais pas forcément soupçonné au début en voyant la page de la campagne, et qui se sont révélés après dans l'utilisation. Alors, euh, les bons points, est ce qu'ils ont est ce que Eusia gratte ce petit euh, cette petite envie de Heroes of Might and Magic dont je parle dans l'extra vidéo, oui, mmh. complètement sans la phase de construction de château qui est présente dans le jeu vidéo et qui n'existe pas, bien sûr, pas du tout dans le SIA. Mais le côté bac à sable, aventure, je vais où je veux, je planifie mes déplacements, tout ça, c'est parfait, c'est bien vu. La variété du matériel, euh, je veux dire en termes de tuiles d'équipement qu'on peut acheter, de rencontres, de missions, là aussi c'est pareil. Après, je suis complètement d'accord, c'est un jeu assez lourd à manipuler, et qui demande quelques parties pour vraiment se fluidifier dans l'utilisation des différents euh, espaces de rangement, des différentes euh, compétences. De la même manière, je trouve que toutes les compétences sont loin de se valoir, et j'ai tendance à être un peu focalisé sur certaines compétences pour certains euh, personnages, parce que les autres, pas, je ne dirais pas, ils ne sont pas forcément mauvais, mais ce n'est pas mon style de jeu. C'est pas une question certaines... d'équilibrage, alors ben, Pour moi, non, parce que... Si, si je disais que c'est une question d'équilibrage, ça voudrait dire que j'ai testé l'autre option et que je l'ai trouvée mauvaise. Or, l'honnêteté me pousse à dire que je ne l'ai pas testée. Euh, je donne un exemple euh, concret. Pour un des personnages, j'avais le choix entre deux tuiles de compétences. L'une était une compétence qui me permettait de me déplacer à travers une case euh, pourtant occupée par un monstre, sans déclencher de combat. Et l'autre était une compétence qui me permettait, dans les endroits où on peut acheter du matériel, de faire une tentative de vol de voler un objet, selon un, un, un prix maximum, et des choses comme ça, avec un lance dé tout ça. Et honnêtement, l'idée de faire du pickpocket comme ça, ça me venait pas à l'idée, puisque de toute façon, je venais de sauver le marchand du monstre qui l'oppressait. Donc je trouvais que pour moi, ce n'était pas, pas top. Donc voilà, c'est pour ça que je, dirais, je ne dirais pas encore que c'est pas bien équilibré, même si je trouve que justement l'action, quand elle est décrite sur la tuile, elle est chère pour ce qu'elle est. Parce qu'il y a beaucoup de risques, et finalement la récompense qui est un objet assez moyen est très circonstancielle si c'est le seul objet qui te manquait pour faire un set d'armure par exemple et qui te permet d'utiliser un bijou bien plus puissant alors là oui ça se comprend tout à fait mais en début de partie bof tu te dis finalement il vaut mieux traverser des espaces qu'on ne peut pas traverser normalement et donc se donner une plus grande souplesse de déplacement plutôt que de, de, de taper sur cette sur cette compétence là euh... Après, il y a beaucoup de choses à manipuler et quand je joue en solo, j'ai remplacé très avantageusement un certain nombre de decks de cartes par une application. Là, honnêtement, j'adore hein. les cartes, tout ça, mais honnêtement, l'application elle est juste très bien et elle m'a plusieurs fois évité d'oublier d'appliquer certains bonus ou de m'appliquer certains malus. Ça, c'est parfait. Du coup, euh, j'en viens à mon point qui est en même temps quelque chose de très bien pour moi et qui peut être un gros défaut pour beaucoup de gens, c'est que pour moi, aussi c'est un jeu solo. Je, plus je joue à Ossia en solo, plus je l'apprécie, et j'ai peur de... Si je revenais à deux avec par exemple Kevin, et ben, du coup le tempo du jeu n'est plus du tout le même. Alors il est compensé par le fait que du coup on joue le monstre que l'adversaire combat. Donc il y a du coup, ce côté fun un peu d'essayer de mettre des bâtons dans les roues de l'adversaire. Et en même temps finalement sur le principe je trouve le, la chose un peu bizarre, puisqu'à la base, même si on est en compétition l'un et l'autre pour le nombre de points... À la base, la plupart des scénarios sont quand même plutôt dans une ambiance coopérative. Il y a un gros monstre, il faut qu'on arrive à le battre. Et franchement, si on le fait tout seul, ça ne sera pas possible avec les règles à deux joueurs ou à trois joueurs. Donc tu qui... dis pas ça parce que tu aurais plus une fibre solo que, que duo, par exemple, ça n'a rien à voir. Pour le... non, parce que, non, parce que la, la difficulté, le nombre de monstres, la mise en place varie selon le nombre de joueurs. Donc il une... Mais du coup, euh, pourquoi j'irais jouer des crasses à mon adversaire, sachant que ça va l'handicaper, et du coup ça va nous ralentir dans l'objectif final, quelque part. Mmh. Alors certes, je m'assure qu'il gagne un peu moins de points que moi, mais finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin Donc, euh, quelque part, il faudrait sans doute que je refasse quelques parties en, en multijoueur, pour savoir vraiment, mais j'ai un bon feeling avec en solo. Il n'y a pas une variante coopérative Alors moi, j'en suis encore à l'étude des règles, donc je ne suis pas calé du tout, mais... Il n'y a pas une variante qui dit qu'on oublie les points Il y a pas un truc à la fin du livret Je me trompe Si si, tout à fait. Il peut y avoir. Mais du coup, du coup dans ce cas-là, bah justement, le combat avec les monstres devient encore moins intéressant ouais, parce que moins intuitif en tu, tout quand cas. Quand tu mmh. joues un monstre, quand tu joues un monstre, le monstre il peut utiliser des tokens pour relancer des dés trop faibles et il peut utiliser des tokens pour jouer des cartes qui vont lui donner des bonus. Bah, tu ouais. les joues pas Non non, mais bien sûr. Tu les sûr. joues pas. Ouais. Tu vas pas. Tu vas pas, vas euh, pas balancer un chaudron de d'eau bouillante sur ton pote. Mmh. Euh, donc voilà. Et du coup, je me Alors, ferme. Je... <rire> mais Xavier n'est pas ton pote c'est un vrai, de travail euh, je me permets de me faire le relais parce que je regarde un petit peu ça tout à l'heure de, de certaines questions sur le forum de code donc du genre qui me demandait à moi mais moi je suis bien, bien loin de pouvoir répondre euh, alors il y a déjà quelqu'un qui disait qu'a priori ce jeu là était plutôt orienté développement de personnage euh, plus que le reste ça va coller avec une deuxième question qui vient après du coup est-ce que tu le ressens comme ça c'est à dire Nécessairement répétitif, mais ça colle aussi au scénario, genre, et, et plutôt que c'est euh, gratifiant de développer son personnage pour faire des choses. Et la question qu'elle a avec, mais du coup la réponse est peut-être non, je sais pas ce que tu en penses, est-ce est qu'on a une vraie immersion scénaristique, à minima, je veux pas te parler d'un truc de. C'est pas tenté de grêle, mais. Euh, ou est-ce qu'on est plus sur du Mage Knight où euh, finalement on est presque comme dans un MMO, tu vois, où on, on va farmer et puis être content de farmer et, et de casser des trucs Où est-ce que tu, d'après toi, où est-ce qu'on se situe On est complètement sur un Mage Knight, il y a pas de scénario. On s'en fiche du scénario. On a trois lignes d'introduction qui vont dire voilà votre objectif, voilà les conditions de victoire, et après basta, débrouillez-vous. Très honnêtement, il et... n'y a pas d'histoire. D'accord. Et euh, tu me disais, parce que tu essayes encore de me faire dépenser des sous, évidemment, euh, tu me disais qu'il fallait que je passe sans même avoir joué au jeu, que j'achète je, l'extension, et tu me dis qu'à priori l'extension proposant une sorte de campagne, c'est-à-dire que quand même, il se tournerait voilà. vers un truc plus narratif, ou qu'est-ce que tu en attends, toi, finalement euh, bah principalement, en fait, c'est pas du tout une narratif que j'en attends, mais justement une campagne qui me permettrait de continuer à développer mon personnage au-delà du scénario que je viens de jouer. Parce que là, c'est du one shot, en fait, tu repars toujours à zéro et tu... C'est ça, c'est ça. Ouais. Ça. Ça. Ouais. Tous les, tous les, ça. Tous les scénarios du livret de base et du livret euh, de l'extension des élémentaires sont des scénarios one shot. Ouais, ok. Alors, euh, le premier scénario, d'ailleurs, celui que j'avais montré en premier, ou j'avais fait jouer en premier à, à Kevin, est particulièrement frustrant parce qu'il se déroule sur un nombre de tours extrêmement limité. Et donc, du coup, tu n'as pas le temps de développer ton personnage. Tu as le temps juste de comprendre les mécanismes. Par contre, en termes de comprendre les mécanismes, comprendre là où il ne faut pas faire d'erreur, il est très bien. Parce que l'erreur habituelle du débutant, ça va, comme moi je l'ai faite, ça va être d'essayer d'aller acheter des trucs le plus souvent possible. Mmh. Mais en fait, en allant des euh, acheter des trucs le plus souvent possible, tu gaspilles ton déplacement. Et comme tu as un nombre de tours limité, ben finalement, euh, tu n'arrives à rien. Et de premier abord, ça peut être frustrant. Est-ce qu'il manque pas, justement, moi c'est ce que j'ai ressenti, je t'en parlais tout à l'heure, euh, ce livret d'apprentissage progressif que tu as dans Bloom Heaven, que tu as dans Mage Knight, justement, euh, où tu fais tes premiers tours en suivant ce que le livret dit de faire euh, est-ce que c'est pas un peu compliqué du coup pour les gens Alors on peut dire qu'il est bien traduit, c'est une parenthèse, mais euh, là la, la VF est, est tout à fait correcte. Mais est-ce qu'on n'est pas quand même au début un peu trop euh, à devoir tout aller, aller devant soi pour reconnaître les, les jetons et puis avancer 10 pages avant de. Sachant qu'en plus, si tu joues en solo, il dit par contre si vous jouez en solo, allez voir page 31 parce que c'est encore pas pareil. Donc t'as 4 livrets ouverts, un peu comme quand t'apprends Tricarion euh, C'est pas un peu pénible ça Tu surpasses ça facilement toi Moi personnellement, j'adore. Moi, je m'en fiche complètement. C'est vraiment toi. pas un problème. <rire> par contre, c'est vrai que j'adore ce que, par exemple, a fait euh, Chip Theory Games dans euh, Cloud Spire. Oui, euh, aussi, exactement. Dans Burn Cycle. Un premier scénario complètement guidé, au moins dans le premier round complet, où on t'explique tous les mécanismes, tous les avantages et les inconvénients. C'est génial, c'est super. Mais fondamentalement, j'en ai pas forcément besoin. Euh, au contraire, quelque part, dans, ce qui s'est passé pour moi dans ciel, c'est qu'à chaque fois que je jouais, que je trouvais que c'était... Il y avait un truc qui n'allait pas. Je trouvais l'erreur, je rejouais et ça allait mieux. Et donc, je faisais plus de trucs. Donc, ça me motivait. Et là, je refaisais d'autres mmh. erreurs. Et ainsi. Finalement, j'avais ma propre courbe de progression. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Hein. Je comprends tout à fait qu'on puisse préférer être beaucoup plus guidé que ça. Eusia, c'est un jeu qui se mérite un peu, je trouve. Oui, j'aime bien cette expression-là. Et, et elle, je pense qu'elle est assez vraie pour Eusia. Et du coup, tu, tu penses vraiment... On voit la taille de la boîte derrière moi. là euh, J'ai l'impression que l'extension ne sera pas beaucoup plus petite. Tu penses vraiment rentabiliser, entre guillemets, j'aime pas cette expression-là, mercantile, mais en temps de jeu, l'excès le, le, de matériel, tu penses vraiment que c'est nécessaire, c'est un grand mot, mais que vraiment, ça sert, tu vois Moi, moi c'est une, une question qui me hérisse un peu les poils quand je lis sur les forums comme Facebook, c'est, moi, quand j'achète un jeu, c'est parce que là, j'ai l'intention que dans 5 ans, 10 ans, j'y joue toujours. Ok. Mais dans Donc, ce je veux temps, dire, ouais. l'amortissement, il se fera euh, S'il y a des jeux que je revends, c'est parce qu'ils ne m'ont pas plu. Par exemple, je viens de revendre Nemesis, finalement, parce que je n'ai pas accroché. J'essaie je de, de revendre Everdell, tout simplement parce qu'il y a la big box qui arrive. Mm. Sinon, jamais mm. je ne revendrai Everdell. Je n'ai absolument aucune intention de revendre Cloudspire, Wonderland War, Anachrony ou encore Kanban V. Je, je, je m'imagine dans 25 ans, j'y vais encore. Okay. Honnêtement, malgré sang, les, le nombre de sorties, si tu veux, parce qu'on en est, est tous là à un moment, il faut que l'étagère est pleine, là, euh, soit tu fais de la place, ou tu arrêtes de baquer et c'est dur de plus être tenté. Non, comment tu vois ça Tu vois, d'avoir deux ben mois moi, de rien, quand tu auras un projet qui t'intéresse après. Je, je m'oriente justement plutôt sur, euh, je vais finir par ne plus baquer au moins pendant un certain temps, pour euh, jouer à mes jeux. Il y a un certain nombre de jeux sur mes étagères auxquels j'ai pas encore accordé assez de temps. Il y a Perseverance de Minecraft Games. Il y a On Mars et The Galerist les Lacerda. Il y a Coffee Trader, mais là je commence à me dire que Coffee Trader, j'ai peut-être fait une erreur en l'achetant parce qu'il mm. a l'air vraiment très très velu en termes de règles et de complexité. Il y a Weather Machine aussi de serda qui a l'air velu, qui était hors de prix. En fait, les gens ont l'air de dire que c'est que c'est finalement assez accessible. Alors bon, mm. je, je l'ai Genre... pas baqué parce qu'à l'époque je ne connaissais pas la Serda. et puis 130 euros pour une boîte de base, c'était bon bref. Parenthèse, mais ah, ouais. <rire> Enfin, mais... Tu as d'autres jeux que tu pas encore touché suffisamment non plus, hein, Cloud Spire, qui euh, n'a pas joué suffisamment non plus pour dire qu'il est, entre guillemets, comme tu disais avec des gros, gros guillemets, rentabilisés. Quoi. Ah bien sûr, bien, ah non, mais Cloud Spire, je suis entièrement d'accord, il n'est pas encore rentabilisé. Euh, Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre Pour l'instant, je n'ai pas encore rentabilisé vraiment Final Girl. Là, j'ai la ah. saison 1, mais voilà. Mais je m'en fous parce que, pour moi, ces jeux-là, ils ne vont pas quitter ma collection. D'accord. Oui, mais c'est là que la, la question d'Adrien est légitime, dans le sens où on va avoir de plus en plus de jeux, même si à terme, tu vas peut-être t'arrêter de baquer pendant 3, 4, 5 ans, admettons, mais tu auras quand même 35 jeux auxquels tu as envie de jouer très souvent et tu n'auras pas le temps de les sortir. Donc, ça va quand même être compliqué. Et là, je pense qu'à ce moment-là, ça sera justement un choix de vie. J'ai déjà commencé à beaucoup abandonner les jeux vidéo, parce que je trouve oui, que ça prend du temps sur mes jeux de société. Mmh. Là, pareil. tu vois, par exemple, très honnêtement, après notre émission... Je me disais, bah tiens, je vais peut-être jouer un peu Binding of Isaac sur euh, jeu vidéo. Et puis, bah finalement, sur la table, bah, j'ai mis Pax Pamir. <rire> Parce que Pax Pamir, je sais maintenant qu'en 45 minutes, la partie, elle est bien, elle est intéressante, elle est tendue. Et je vais me coucher content. Donc voilà. C'est. Moi, ça va être. Content. Pas dans hein. <rire> hum? Oui. <rire> si, si tu veux, voilà, vraiment, moi, je pense ma rentabilisation. Et Dieu sait que j'aime pas ce mot quand on parle de jeu de société. Je pense ma rentabilisation sur le très long terme. D'accord. Ça m'intéresse pas de savoir. Ça, bien, non, c'est pas vrai. Ça m'intéresse de savoir combien de fois j'ai joué à un jeu dans, un, dans une année. Bien sûr, bien sûr. Mais je, Oula, je suis flou. Mais j'en fais pas un critère pour me dire oh là là, j'aurais pas dû l'acheter, j'aurais pas dû le backer. Non, ça c'est vrai. Un petit mot là Vas-y, termine. Je crois que avais voilà, je termine là-dessus. C'est par vague. Là, je viens de faire une vague euh, au mois d'octobre sur Fields. Euh, je viens de le ranger parce que je pense que maintenant là, je suis arrivé à un point où il faudrait que justement que je change de jeu. Et du coup, je pense que je vais me faire une deuxième partie du Monoctop sur un autre jeu. Ok. Un petit mot sur ce jeu-là, Kevin, avant de passer à ta review, ton. De Rossia. Ouais. Par rapport à ta partie. C'est compliqué parce qu'effectivement, j'en ai fait qu'une seule partie avec Xavier. Même deux, en fait, parce qu'au moment de la campagne, on avait fait une partie sur TTS à l'origine, ou sur Tabletopia plutôt. Le retour que je peux en faire, c'est que c'était un jeu que j'ai apprécié. Euh, mais qui, pour moi, pour ma simple expérience en hein, deux joueurs, une fois sur tabletopia, donc il faut mettre des réserves, etc., qui m'a pas semblé casser trois pattes à un ornithorin tétraplégique du Grand Nord. Voilà. Oui. Euh, oui. C'était sympa, ça marchait très bien, les mécanismes étaient, étaient cool. mais en fait, pour un, un jeu de ce genre-là, genre qui, qui s'apparente plus ou moins à un dungeon slash land crawler, euh, pour, le, pour le coup, moi j'ai vraiment ressenti ce manque de scénario. Et en fait, il y a des jeux dont le scénario va émerger en même temps que tu y joues assez naturellement, où tu vas te raconter ton histoire parce que ça, tu ouais. es plongé dedans. Alors que pour le coup, aussi, j'ai pas ressenti ça. J'ai vu un monstre, ok, Moi, bon, je, le, je le tabasse, ok, c'est fini, je passe à quoi Prochain monstre, ok. okay. Mais je j'ai pas, pas ressenti de souffle épique quelconque tu veux là-dedans. Et tu euh... ça à la lourdeur des mécaniques, le fait que tu sois trop focus sur les mécaniques, ou même pas parce que c'était Xavier qui gérait non, non, non c'est juste que je n'ai pas ressenti euh, les... Comment dirais-je Je ne voyais pas où ça me menait de terrasser tel ou tel monstre, si ce n'est de gagner en expérience pour ensuite choper des trucs supplémentaires pour mon personnage. Mmh. Okay. Donc j'ai senti que ça comme de l'optimisation pour de l'optimisation. Mais c'est qu'une seule partie. Voilà, et je vais nuancer en, en rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, je t'ai fait jouer sur le scénario d'introduction. Cette tour... Voilà. Il est, il oui, est, est mauvais est... en termes de scénario de jeu, il est bien pour apprendre le jeu. Mais, Et oui, mais personnellement, bon, plus ça, jamais je, pas, je pas, le rejouerai ce scénario. Tours que je vais avoir des Comment C'est pas en ajoutant quatre tours que je vais me ressentir plus immergé par un scénario qui, est, qui est inexistant à l'origine. Ah bah est, il est évident par contre que si tu cherches un jeu avec un scénario construit qui va te faire vivre des moments épiques parce que tu vas lire tel paragraphe machin, faut pas jouer à Eustia. Eusia, c'est pas ça. Eusia, c'est un land landcrawler. es là, tu te balades, tu fais ta vie, tu montes de niveau, tu bats des monstres de plus en plus fort, et tu essaies de remplir la condition de victoire énoncée par le scénario au début. Euh, genre, t'as 14 tours pour te préparer avant qu'il y ait un gros dragon qui arrive, et le 15 e tour, il y a le dragon qui est là, et il y a des règles spéciales pour sa mise en jeu et son combat. Si t'arrives à le terrasser, bah, t'as gagné. Si t'arrives pas à le terrasser, t'as perdu, mais tu comptes quand même tes points, et c'est tout. Mais il n'y mmh. a pas de scénario, il voilà, n'y en parlera pas. Je, bah, je tiens vraiment à. À, à ajouter des pincettes à ce que j'ai, parce oui. que vraiment j'ai fait que deux parties, une qui, qui était là et longtemps à l'époque sur tabletop il a en plus, et une deuxième sur un scénario d'introduction, donc vraiment à prendre en compte. Mais vraiment pour l'instant, il y a des jeux, enfin j'ai jamais testé le jeu The Witcher dont on avait parlé rapidement la dernière fois avec Nice ensemble, euh, mais euh, c'est pas un jeu narratif, mais j'avais l'impression qu'il te portait plus dans l'univers de The Witcher, tu vois. Oui, oui c'est pas dur, il y a quand même des que petites cartes d'histoire à la Google voilà, tu, tu ressentais l'univers du Witcher, tu te sentais imprégné de ça, je trouvais. Est-ce que tu as beaucoup joué à Heroes of Might and Magic, Kevin Jamais. Voilà. Bah voilà, je crois qui que là va, tout est euh... dit. Parce que tu vois, par exemple, tu te sens, tu te sens porté par The Witcher, parce que c'est The Witcher et que tu le connais bien et tu l'aimes le jeu. Et moi aussi j'aime l'univers de The Witcher. Donc de base, tu te pars avec un background déjà construit. je pense. Might and Magic qui d'ailleurs va lancer sa, sa propre campagne. En un mot, du coup, Xavier, euh, par rapport à ta ta review, ton impression d'origine, mm -hmm. alors c'est quoi, c'est mieux, c'est moins bien, tu regrettes d'avoir dit des choses, ou finalement tu maintiens ton truc je suis Je suis, malgré les imperfections du jeu, parce qu'aucun jeu n'est parfait, malgré je les suis éteils. absolument entièrement satisfait de mon investissement, et je regrette toujours, et je regrette encore moins mon investissement dans la campagne suivante pour l'extension. Je l'attends avec extrêmement d'impatience, parce que justement je veux voir ce qu'ils vont faire avec la campagne, et le fait que tu puisses jouer en tant que personnage jouable, le grand méchant de la campagne. Kevin, Kevin, on change complètement oui. de prisme là, avec euh, donc ton, euh, ton procès, hein, ton passage au grill, avec une, euh, alors une présentation slash impression hein, d'un jeu qui, euh, qui a fort bien marché et qui a été très très vite localisé, qui s'appelle Flamecraft. On regarde donc ce que tu nous disais de Flamecraft il y a maintenant quelques mois. Les critiques sont toutes plutôt dithyrambiques, enfin toutes dithyrambiques dans le sens où euh, toutes trouvent le jeu euh, vraiment magnifique visuellement parlant, très agréable en termes de gameplay, mais beaucoup s'accordent également à dire pour que, le, que le jeu est un petit peu léger. C'est vrai que ce n'est pas un jeu lourd, ce n'est pas un 3.8 ou un 4.2 sur BGG. On va plutôt aller sur du 2.5, 2.8 euh, sur 5, euh, sur le, le, les critères de complexité de Board Game Geek. Donc un jeu plutôt léger, certes, mais qui a l'air euh, très, très efficace, et très agréable. Bon bah voilà, donc euh, plusieurs mois se sont passés entre temps, les projets ont été livrés, vous voyez la boîte derrière moi d'ailleurs. Et Flamecraft, qu'est-ce que ça donne finalement bah, On en a parlé récemment sur la chaîne, notamment avec une explipartie, Xavier et moi, où on a fait également un petit retour sur l'expérience, et l'expérience elle est plutôt très sympa en fait. Alors bien sûr, ce sera différent pour tout le monde, j'imagine que certaines personnes n'apprécieront pas outre mesure Flamecraft, mais si je dois faire un retour sur ce que j'ai dit à l'époque, à savoir, un jeu qui a une direction artistique a par terre, ce premier point, oui, c'est toujours à tomber par terre. Visuellement, après, on peut ne pas apprécier le style très choupi, pas de souci avec ça, mais on peut au moins, à minima, admettre que c'est super bien réalisé. Ensuite, désolé, cher Nyx, hein, euh, mais oui, il y a un Game Trace, et il est très bien. Voilà. <rire> non, mais <y> il <rire> y en a des biens, c'est pas le problème. <rire> non, non mais c'est un vrai plaisir de pouvoir ranger, installer beaucoup plus rapidement, le matos c'est fou, les, les pièces, je crois que j'ai jamais vu de, des pièces aussi bien produites dans un jeu. Elles sont bien lourdes, vraiment très agréables en main, Ça c'est très bonne qualité. On notera pour faire une, encore une parenthèse, c'est ma spécialité, que sur les ah. deux derniers jeux localisés par Lucky Duck que j'ai reçus, qui sont donc Overboss et Flamecraft, on a à chaque fois un Game 13 pour un prix qui, est, qui défie toute concurrence, <rire> sans faire de promo un abusif, et je suis surpris qu'on arrive aujourd'hui en boutique à te vendre un jeu incluant un Game Trace dans les 40 balles, tu vois, je suis, euh, je suis assez bluffé oui. par ça. c'est vrai. Mmh. Euh, les miniatures sont très très jolies aussi d'ailleurs. Euh, pour quitter l'aspect direction artistique et matériel, euh, même si on peut aussi noter que même dans l'édition de base, il y a un Playmat, euh, oui. ça aussi c'est quand même à signaler. Euh, Playmat plus Game Trace pour euh, une édition de base à 40 dollars, c'est quand même assez fou. Mais c'est aussi parce que je pense qu'il parie sur le fait que ça va se vendre en grande quantité. Et dans ils le temps. Hein. À... Mmh. Euh, Au-delà de la direction artistique et du Matos, du coup, j'avais aussi mentionné le, le gameplay efficace, mais avec une inquiétude à l'époque qui demeurait, à savoir l'extrême légèreté potentielle qu'on pouvait entrevoir durant la campagne euh, pour le jeu. Et euh, c'est le seul point qui me faisait potentiellement un petit peu peur, parce que les mécanismes avaient l'air sympas. Ils ne révolutionnaient pas le genre, mais ils avaient l'air très sympas mais j'avais un petit peu peur justement de, du manque de profondeur, même si c'était euh, peut-être un truc que je prenais un petit peu moins en compte, dans le sens où c'était aussi un jeu que j'espérais pouvoir sortir, par exemple un peu plus tard, pas tout de suite bien sûr, mais avec mon neveu par exemple, ou un jour mon fils par exemple. Euh, et en fait cette inquiétude-là aussi a été balayée assez rapidement, parce que, effectivement, c'est un jeu qui est très accessible, on explique le jeu en l'espace de 5 minutes, c'est compris, euh, un, tour de, un tour de jeu et puis voilà, c'est tu as, as compris tout, tout ce qu'il fallait comprendre euh, mais euh, il n'en reste pas moins que tu as quand même pas mal de choix et de comment dirais-je, tu dois quand même pas mal cogiter avant de faire tes actions euh, même si les interactions les choix des autres joueurs vont impacter un petit peu ce que tu vas faire, donc il y a toujours aussi un, un petit peu d'adaptation à avoir vis-à-vis -vis des actions des autres joueurs mais c'est un jeu qui finalement a fait appel plus que je ne l'aurais pensé à tes méninges et donc euh, qui me laisse euh, une très bonne impression, y, te, y compris en termes de, de gameplay, même si effectivement c'est léger et que nous on a peut-être un, un, un biais cognitif, Xavier et moi, qui va plus sur les gros jeux, mais euh, on apprécie également les jeux plus légers quand ils savent être légers mais malins hein. ce qui est le cas je pense avec Flamecraft. Alors je te lance, je remets deux pièces là, pour relancer la machine, deux, deux points sur lesquels moi je voulais insister. Je vais parler plus brièvement que toi hein, euh, de Flamecraft dans mon, mon récap la, la semaine prochaine. Euh, moi, je l'ai pas baqué parce que le gameplay m'avait l'air moisi. Je vais retenir sur un post-it. Et finalement, ça c'est le point qui, moi, m'a surpris c'est-à-dire que, finalement, pour marquer des points, en fait, c'est comme une espèce de gros engine building, puisque tu aménages les, les commerces et pour marquer des points, tu dois aménager les commerces qui profiteront après aux autres. Donc, il y a un aspect vraiment malin là-dessus. Moi, j'ai pas réussi sur mes parties à être à fond. Il, il m'a manqué. Tu sais, j'étais très froid, un peu comme toi avec Lucia, en gros. Et euh, Peut-être parce que le, le, le design, la DA était trop choupinou, il euh, y avait un contraste entre le choupinou et le fait que c'était très mécanique, très machin, et, euh, et pour moi il y a, y a un, une dissonance qui était bizarre, et je veux juste aussi remettre une pièce, qui à t'agacer un peu, euh, pour moi le playmat est merdique, il est tout en longueur, c'est une grande saucisse, et du coup bah, si tu joues à, bah, à 3 par exemple, hein, moi j'ai fait des, surtout des parties à 3, et bah celui qui est à un bout de la table, il n'a pas accès à la pioche parce qu'elle est trop loin, et celui qui a l'autre bout, bah, il ne voit pas les cartes, si tu es trop long aussi. Et je ne vois pas l'intérêt, pour moi, c'est contre-productif à crever. D'ailleurs, on va parler de sbire le mois prochain sur la chaîne. Euh, ils reviennent, ils font marcher derrière sur cette histoire de, de plateau en longueur, là, parce que dans quelle configuration, à moins d'être face à face, mais il y en a un qui voit tout à l'envers, dans quelle configuration tu fais du plateau en longueur Toi, ça ne te donne pas, toi, Toi, es euh... Alors, la largeur m'a surpris, de euh, prime abord, pour être pas honnête. C'est là où gens, vous aviez peu placé du van, peut-être non, pas. Il, va se retenir, il va se retenir voilà ce que tu as dit c'est pour un public familial oui tout voilà, à fait je reste, je reste familial non mais c'est vrai que euh, la largeur au début m'a pas mal servi du coup maintenant j'ai rentré évidemment <rire> euh, et en fait je pense que c'est aussi pour permettre à l'illustratrice de s'illustrer euh, parce qu'ils ont fait des cartes jumbo pour les magasins, elles sont vraiment mm. très très costaudes et du coup ça les met bien en valeur Effectivement, c'est très large, mais en fait, vous savez, moi-même, euh, à chaque fois qu'on y joue, c'est sur des tables assez larges, on est en face à face, même quand on est à 4, on y a joué d'ailleurs ce matin, à 4, en face à face, on n'a aucun problème. Euh, tu as mentionné le fait que on voyait les cartes à l'envers. Euh, toutes les cartes de dragon ont les mêmes pouvoirs, une fois que tu as compris les 5, c'est qu'il mmh. reste les capacités des magasins, ou quand tu es à l'envers, effectivement, mais bon, euh, c'est une ligne. Bon, c'est pas d'abord. Mais tu sais, t'as toujours un con qui va mettre la carte du coup dans son sens, alors que tout le reste du magasin est dans l'autre sens. Et moi, ça me rend fou. Bah, non, non, ça ne vous est pas arrivé. Bah bon moi, je l'ai C'est, <rire> voilà, mes psychoses, mes souffrances. Mais je <rire> sens que Xavier ce, ce, a plus d'empathie, je suis sûr que toi aussi, ça te rendrait fou, Xavier, ça. Et, et pour rester, pardon, sur le, sur le, le, le, le tapis en longueur, hein, Kevin aussi, euh, tu, tu dois quand même admettre que celui qui est le plus au bout de la table enfin où est-ce que tu mets ta rivière tu vois au moment es quand même foutant le bras quand même pour aller chercher la rivière de qu'est-ce qu'on met déjà dans un coin là c'est pas les dragons si c'est les dragons tu es obligé de mettre dans un coin là, là. t'as un marché ils... de dragons oui. ouais ils sont quand même loin t'as 5 dragons et une bille bah tu demandes à quelqu'un de te passer la carte voilà, ou voilà, as la ouais ouais <rire> d'accord je dois, je dois avouer que Kevin et moi pour l'instant on n'a pas eu de problème de maniabilité du jeu bah c'est tout bon, alors on n'en parle plus <rire> <rire> c'est bon euh, donc Kevin, conclusion, tu, tu maintiens du coup, euh, alors ce que tu as dit, tu reliais surtout ce qui se disait, mais du coup tu, rien n'a changé dans ton esprit par rapport à, à ce que tu avais pu penser, voire dire à l'époque ben, Rien n'a changé, si ce n'est que le gameplay m'a rassuré par rapport à la seule inquiétude que j'avais par rapport à, au jeu, et je crois savoir que euh, Xavier, qui n'en attendait pas grand chose à l'origine, a plutôt été agréablement surpris aussi. Alors justement, un petit mot avant de passer à mon, à mon jeu, Xavier Ouais, bah moi je vais tenir en une phrase, je regrette de ne pas l'avoir baqué. Tu me je, que si tu voulais maintenant voilà, une version KS. Euh... Maintenant j'ai gravement la haine parce que maintenant je vois les prix euh, de l'édition de luxe un peu partout et c'est beaucoup trop cher pour moi avec les frais de port. Donc je suis content que Kevin l'ait parce qu'au moins je peux y jouer. D'accord, donc c'est un jeu que vous voyez ressortir régulièrement malgré son statut oui. relativement mid-range moins. Ah oui, ah oui. Ouais. ce matin encore. Mmh. Voilà. Et euh, à 4 vais... pour la première fois je crois. Ah là, je, vais, je vais finir juste par une petite anecdote. Euh, justement Kevin, je suis allé à la réunion mensuelle des joueurs du, du coin, là, euh, donc plutôt anglophone, mmh. et il y a quelqu'un qui a proposé de faire un Flamecraft, et donc j'ai dit « bah bien sûr, oui ». Et il y a deux autres joueurs qui, qui nous ont rejoints, extrêmement dubitatifs, parce que ce sont des joueurs de 4.0 minimum, donc des, des gros, des velus, des mecs qui, euh, qui te mangent des lacerdas au petit déjeuner. Mmh. Et sur les deux premiers tours, je voyais bien qu'ils étaient un peu dubitatifs. Et puis après, ils ont analysé, alors oui, c'est comme tel type de jeu, comme tel type de jeu, et à la fin de la partie, on s'était on tous éclatés. Ils ont dit, ouais, finalement, euh, ça tourne bien, c'est efficace, ça révolutionne rien, mais c'est super sympa. Ok. Alors, il y a peut-être un... J'aurai l'occasion d'y rejouer avant d'en de, de, parler, moi, même si je n'en donnerai pas forcément un avis, ça va être un spotlight, mais... Moi, il me manquait un chaînon quelque part. Mais je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était lié aussi peut-être au joueur qui était avec moi oui, ben ça dépend, forcément, à chaque fois que tu joues un jeu, quoi qu'il soit, ça dépend forcément de ton comment dirais-je de ton mood, on va dire en anglais, pour le coup. Parce que j'ai perdu le mot français, parce que ouais, j'ai le syndrome de Jean-Claude Van parce que j'habite depuis le Japon depuis 10 ans, voilà, c'est <rire> comme ça, que voulez-vous hein Ton humeur. Bon, de ton humeur du jour, on va dire. Ouais, ouais. Et euh, bien sûr, des gens autour de la table. Et puis, je comprends aussi que si le, la direction artistique très orientée Choupi, qui semble vraiment faire de ça un jeu très familial, finalement, dans de gamme, euh, si tu rentres pas dans l'univers, effectivement, c'est un jeu extrêmement mécanique qui, pour le coup, n'a aucun thème. Oui. Moi, pour le coup, le thème, je trouve qu'on peut y entrer assez facilement parce que c'est euh, over the top en termes de qualité de direction artistique mm. et d'éléments euh, de composants. Ce qui me permet de rentrer un petit peu dans le truc, même si il n'y a, a pas de thème, soyons honnêtes. Oui, bah oui. Donc, non, si ouais. tu, tu... Tu vas maximiser, optimiser tes actions autant que tu le peux mais les dragons au final on s'en fout un petit peu. Ils ont même des dragons avec des illustrations uniques pour chacun d'entre eux alors qu'ils ont les mêmes effets. C'est ouais. un petit peu... Ok alors je sais pas, euh, qui... est-ce que c'est pas juste le tapis parce que en fait j'ai envie encore de parler de tapis mais euh, est-ce que c'est pas ça aussi qui m'a cassé les pieds, le, le, la gestion de l'espace finalement qui était compliqué pour nous aussi euh mais on peut pas retirer au jeu, moi voilà, j'abonde dans ton sens, j'étais surpris par le gameplay, et cette intelligence de devoir aider les autres pour gagner des points quelque part, parce que c'est un petit peu ça, euh, en améliorant les magasins. On est vraiment dans l'interaction euh, positive, et, ouais. et c'est vrai qu'on n'en voit pas si fréquemment que ça au final, mmh. et c'est vrai que c'est assez agréable. C'est vrai. Ouais. C'est un peu feel good. C'est un cool. peu feel good. Et euh... <rire> je cherchais un truc à... J'ai pas pu remondir là-dessus. J'avais rien. Euh, on passe à mon, à mon jeu, à, à ma review, pour le coup c'était une, une version TTS où j'expliquais un petit peu le jeu, et c'est un jeu, donc si je ne dis pas de bêtises, que j'avais découvert assez tard dans sa campagne, avec l'éditeur duquel je n'avais pas pu coopérer, et donc une vu que j'avais dû faire un peu avec les moyens du bord, ça s'appelle Miss Wind, et voilà ce que j'en disais il y a quelques mois. J'ai pas la réponse formelle sur le fait euh, que c'est très mécanique, et en fait ça va dépendre tout simplement d'une chose,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 Euh, cette histoire de difficulté là et, et, et de longueur, elle me pose aujourd'hui problème. Alors je vais refaire un, un, un petit, euh, parce que je suis le seul aujourd'hui à faire acte de contrition finalement sur nous trois par rapport à, à cette review. Miss Wind, donc c'est un jeu qui a été financé l'année dernière, euh, dont j'ai dit pas mal de bien, un petit peu dans l'urgence, et que j'ai testé aussi un petit peu dans l'urgence, qui proposait, un petit peu comme ce qu'a fait la même période Lens of Galzir, euh, un côté relax. C'est pas Animal Crossing non plus, c'est aller trop loin que de dire ça. Mais c'est un jeu où tu construis ton village, c'est bienveillant, tu découvres une communauté un peu de fées magiques et tout. Et, euh, et euh, d'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que c'est des fées de la nature, mais en fait, tu casses la nature pour faire des maisons, mais elles sont quand même contentes. Et je trouvais ça cool. Ça, alors, il y avait deux, deux aspects. Il euh, y a un aspect comme la BD Marchand où en fait, chaque personnage a un métier. Tu as le fermier qui fait ses cultures, tu as, euh, je sais plus les autres, mais il y en a d'autres sais plus s'il y en a une, une couturière je crois aussi euh, et donc chacun de ces métiers est lié à une mécanique de jeu la couturière si je dis pas de bêtises c'est bien ça c'est du backbuilding le fermier c'est des polyomino où tu fais une espèce de tetris pour assembler tes cultures et ça déjà c'était chouette parce que c'était un petit peu la mode qui avait, pas la mode mais la tendance qu'avait lancé la BD marchand et, et qui avait cartonné cette asymétrie absolue dans le, la façon de jouer de chaque joueur et puis donc chaque tour tu vas sur ton plateau le plateau principal tu prends une action euh, tu résous cette action, et ensuite, tu passes à ton plateau perso, tu fais une action aussi perso, euh, de récolte, par exemple, pour le fermier, de planter, d'arroser, et tu progresses, le tout avec donc un deck de cartes, à la The Witcher, on l'évoquait tout à l'heure, où tu peux aussi vivre une espèce d'aventure sur le temps, tu vas ajouter retirer des cartes, c'est pas très lourd, mais tu as un petit fil rouge quand même. Et, euh, et j'avais été emballé par ça, alors à ma, à ma décharge, j'avais quand même mis quelques cartes de fou, en disant attention à voir ce que ça donne sur la durée, puisque c'est un jeu comme Lens of Galizia, que tu vas ressortir, qui est pas un one shot, que tu ressors et ton village est toujours là et il grandit avec le temps. Euh, je l'avais précisé. Il y a eu une phase de, je sais pas si c'était bêta ou si c'était même un peu après, où ils ont re-sollicité les gens euh, qui étaient intéressés par le jeu pour retester sur TTS et d'un seul coup, je me rends compte que j'y arrive plus. C'est-à-dire que j'ai, à chaud, j'ai fait cette review un peu comme euh, certaines euh, émissions que je peux faire là. Pourquoi j'ai baqué C'est vraiment dans l'urgence. À la fin, je me rends compte que ça a l'air trop bien, je back et j'explique pourquoi à chaud j'ai baqué mais sans sans recul. Pendant le bêta, j'y n'y arrive plus. Je fais rien. Mon fermier, il gagne pas un sou. Du coup, mes tours, je les passe à faire des actions sans aucun sens pour essayer de gratter trois pièces, pour essayer de faire un truc tous les cinq tours. Et je commence à douter à tel point que je me dis presque, je vais revendre mon pledge. Ce que j'ai pas fait parce que je trouvais ça, et c'est marrant, on pourrait aborder aussi ça dans une prochaine émission, je trouvais que c'était pas éthique en tant que YouTuber de baquer un truc et de dire aux autres baquez le et derrière en douce de le revendre. Donc je l'ai gardé, ce sera un petit peu, encore une fois, voilà mon acte de contrition me ma punition ce sera de le recevoir et de le, et de le subir et de me débrouiller pour le revendre après mais au moins voilà j'aurais pas euh, j'aurais pas margi dessus je me serais, je serais même pas à zéro quoi en solo pour faire bref euh, je sais alors il faut aussi savoir que j'ai plus pas vraiment de recul sur à quel point les règles avaient changé entre temps je les avais complètement oubliées. il euh, y a un problème donc pour moi qui est joué en solo je voyais comme un jeu solo où tu es posé euh, chez toi et puis tu construis ton petit village en écoutant une musique apaisante etc en solo, les phases de jeu sont trop courtes en fait pour que euh, ce soit un temps soit peu gratifiant parce que tu fais toujours la même chose. Malheureusement, l'action sur le plateau, c'est souvent optimiser l'économie ou piocher une carte histoire, mais c'est un truc qui se résout, c'est vraiment une scénette quoi, euh, très très courte. Euh, tu essayes de faire un truc sur ton plateau et tu passes au tour suivant. Et souvent, comme tu as une vision au moins à 5 tours de ce que tu fais, veux faire sur le plateau, puisque le back bleeding par exemple, il faut le, faut le remplir comme il faut pour piocher les bons trucs, en fait, tu as juste hâte de passer les tours et de pouvoir faire ce pourquoi quoi tu, tu travailles. Donc, tout seul, si t'es pas dans l'échange, dans le fait de raconter l'histoire, voilà, j'ai trouvé ça peu gratifiant. Et le vrai problème, vraiment, alors c'est pour l'anecdote quand même, on a eu droit au fichier de compte rendu. On a tous fait un petit compte rendu, tous les playtesteurs. On a eu droit au fichier global. Il n'y a que moi qui me suis chié. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui n'ai pas réussi à le bout du chapitre. Enfin, des chapitres. C'est un peu la honte d'ailleurs. Vous voyez, nix, 0, 0, non, non. Et il n'y avait que moi. Donc finalement, c'est peut-être pas représentatif, mais ce qui me semble sûr, c'est que si tu pars mal, moi j'ai joué le fermier que je n'avais pas joué euh, énormément quand je l'avais testé au départ pendant la campagne, si tu pars mal, c'est la déchéance jusqu'au bout, tu n'as plus de fun en fait, c'est-à-dire que si tu ne crées pas bien ton, ton, ton économie, euh, tu te retrouves à, bah, comme je dit, à passer des tours pour gagner trois pièces, pour tenter de faire un petit truc qui ne t'apporte pas grand chose, et quand tu fais ça, quand tu passes des tours comme ça, c'est les moments, parce que tu ne peux rien faire, tu n'as pas d'argent, etc. c'est les moments où tu vas piocher les fameuses cartes histoire, donc en fait le deck qui était censé peut-être me faire, alors c'était une démo, mais je veux dire, qui est censé te faire toute ta vie, tes 15, tes 20 parties, pour bon, deux parties, je l'avais plié, en fait, parce que je passais tellement de temps à juste pas faire passer le temps, euh, que j'ai complètement brûlé ça. Euh, pour conclure, sur ce qui est vraiment, pas bah, une déception je ne l'ai pas reçu, mais un fort doute, et un, une forte remise en question d'une hype, peut-être parfois un peu tardive, sur mes vidéos, euh, je pense que la vie, durée de vie est discutable, parce que on te vend ça comme un jeu de construction de bâtiment, finalement. Alors je vois que Xavier, tu m'écoutes avec attention, je te donne la parole après parce que je sais que tu t'y es intéressé. Je sais parce que tu l'as dit juste avant qu'on enregistre. Euh, la durée de vie est discutable parce qu'on te vend ça comme un truc où tu construis bah, des bâtiments, tu construis ton village, tu en fait, as ta le legacy tu vois, en, en apprenant ton métier. Et finalement, les bâtiments n'ont presque aucune importance, c'est-à-dire que pour ce que j'ai vu dans la démo, attention, pincette, ils te permettent juste de faire plus facilement les trucs que tu faisais déjà avant. Et il n'y a mmh. pas cette sensation d'achievement, tu vois, comme... Euh, Allez, on va prendre un jeu qui n'a rien à voir, mais un Wild Serengeti, par exemple, où tu t'aménages vraiment le plateau, c'est beau, t'as des gros meeples, t'as des machins, ou dans Amazonia, leur dernière campagne, t'as des petits arbres, t'as des trucs, là, c'est des tuiles que tu poses et qui te permettent juste de gagner plus de sous, de faire plus de trucs, et même ça, en fait, qui aurait pu être juste gratifiant en soi, peut-être qu'il aurait fallu que ce soit plus qu'une tuile, quelque part, mais pour moi, ça apporte rien, et j'ai rien contre un jeu qui n'a pas de but, parce que ce jeu-là, clairement, on disait on n'a pas de but, on est juste chill, mais là, je ne vois pas. J'attends de le déballer, mais je ne me vois pas vraiment y passer du temps. Déjà parce que j'ai pas eu de femme, parce que j'y arrivais pas, mais en plus parce que ouais, tout seul, tu n'arrêtes pas de faire la même chose et il n'y a aucun... as pas des points où tu dis, là j'ai accompli quelque chose. D'après moi. Xavier. Bah C'est vrai que je m'y intéressais et j'ai failli le baquer. Jusqu'au dernier moment, j'ai hésité. Euh, J'étais attiré par le côté où on me promettait que c'était un jeu finalement sans fin où on pouvait oui. continuer à jouer euh, extrêmement longtemps, parce que tout se renouvelait, tout ça. Et paradoxalement, c'est le point qui m'a fait arrêter de baquer. Parce que je me suis aperçu que moi, dans un jeu, j'ai besoin d'un but. J'ai besoin que le jeu, il commence, il se termine, et je me dis, j'ai fait ça. Euh, mmh. Tout à l'heure, hors caméra, avec Kevin, on discutait un petit peu de... De jeux comme ça où tu simules la vie, euh, de, comme ça, et on, on pensait à Stardew Valley. Mmh. À Stardew Valley, il mmh. y a un certain nombre de tours, et puis c'est fini, et t'as raté ou t'as réussi. C'est ta one shot. Et on tu parles du, du jeu de société. société hein. Oui, bien sûr. Oui, du jeu de société, bien entendu. Et là, euh, là, autant un jeu sans fin dans un jeu vidéo, je peux le concevoir sans aucun problème, autant là, dans un jeu de plateau, juste simple limitation physique du matériel présent, je voyais pas comment ça pouvait marcher. Et ce que j'ai vu de la mmh. campagne n'a pas réussi à me convaincre jusqu'au bout. Même moi, je n'ai pas réussi visiblement. <rire> Donc voilà quoi. Donc voilà, j'étais... Moi, j'avoue que je regrette un peu cette review. Même si j'ai été prudent, j'ai mis des pincettes et heureusement que je suis un petit peu attention quand je donne mon avis. Mais aujourd'hui, je ne la présenterai pas comme ça parce que j'ai eu... Il suffit d'un peu de recul, c'est toujours notre problème. Parfois, on n'a pas le recul parce qu'on n'a pas le temps d'avoir le recul. Et aussi cette euh, tyrannie de l'agenda. Euh, avec un peu de recul, j'aurais fait ça différemment. Kevin, je t'écoute. On t'écoute d'ailleurs. Je me suis penché aussi sur le sur le sujet de campagne à l'époque. Euh, parce que le jeu avait l'air magnifique en fait, simplement. Euh, parce qu'en fait, souvent, quand je prépare les menus Crowdfunding, je connais déjà les projets 2, 3, 4 mois à l'avance. Tu les vois arriver en fait à l'avance des jeux souvent. Et euh, 3-4 mois avant la sortie, il y avait juste la couverture. Mmh. Et la couverture était magnifique. La proposition d'un monde de fantasy où tu vas arriver dans un lieu où il n'y a encore rien et il y a tout à faire, c'était super intéressant. Donc, je me suis remporté sur son sujet. Ils ont lancé des artworks progressivement, semaine après semaine, pour arriver jusqu'à la campagne. C'était très beau. J'étais un petit peu hypé. Et quand ils ont commencé à nous dire que, euh, assez tôt d'ailleurs, que c'était un jeu euh, qui n'avait pas de fin, bah, en fait, pour moi, c'était le tue-l'amour instantané, en fait. Euh, Xavier, ça l'avait d'abord attiré avant de le repousser. Moi, ça m'a repoussé d'entrer de jeu. C'est-à-dire que, euh, comme Xavier l'a dit tout à l'heure, c'est la même raison, c'est-à-dire que moi, dans un jeu de société, j'ai besoin d'une fin, en fait. Euh, parce que comme une partie va durer, je sais pas, une heure et demie, deux heures, trois heures, admettons, euh, bah, à la fin de ces trois heures, il faut que j'ai un sentiment d'accomplissement, quelque chose qui me dise « ça y est, j'ai fait ça ». Et du coup, euh, moi, dans un jeu de société, si tu me dis à la fin bah, « tu n'as rien fait de spécial, parce qu'en fait, tu vas continuer la, la prochaine fois ». Il n'y a pas de milestone, ouais. Non, ça ne m'attire pas, en fait. Mm. Ça m'attire pas. Donc la DA était très jolie, c'est vrai. Même si j'ai cru voir que le matériel n'était pas si fou que ça en réalité. Euh, en termes de production, je veux dire, c'était très joli, mais l'habillage n'était pas si fantastique que ça en réalité. Donc ça ne m'a pas attiré outre mesure, vraiment l'aspect sans fin, moi c'était juste non, non merci, ça mm -hmm. J'ai je, d'autres jeux qui, qui m'intéressent bien plus que ça. Euh, je serais curieux de l'essayer une fois, tu vois, comme ça, par, par curiosité, pour voir un petit peu ce que ça peut proposer, et, et est ce que je peux y trouver en termes de, de plaisir, de satisfaction personnelle, en une partie d'une heure et demie, qui mène à rien. Et le pire, c'est que d'après moi, c'est même pas vrai que c'est un jeu sans fin. Worldlands of Galdir, est un jeu sans fin, mais dans ce cas-là, presque tous les jeux le sont. C'est-à-dire qu'à un moment, quand même, tu as construit tout ce que tu pouvais construire, tu es allé au bout du deck d'aventure, et là l'éditeur le dit, c'est la fin. Soit tu resets ton jeu, soit tu es allé au bout. Donc ils le vendent, en plus ça repousse des gens, mais ils le vendent un peu à tort. Par contre, ce sur quoi tu as complètement raison, ce que j'évoquais, ce qu'on a tous évoqué, euh, c'est l'absence de milestone. C'est le moment où euh, là t'es au bout de, je sais pas, une quête, un truc. Non, ça, ça n'arrive jamais. Tu construis un... Alors si, moi si, parce que du coup, comme j'arrivais pas à jouer, quand au bout de 8 heures de jeu, j'ai construit un bâtiment, j'ai fait, wow Mais, c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Euh, Est-ce qu'on peut quand même le sauver en disant que c'est marrant de pouvoir changer de métier et euh, de pouvoir jouer différentes mécaniques et que peut-être, moi, c'est ce que je me dis, peut-être quand même que à plusieurs, voire même en famille, parce que les mécaniques sont pas excessivement complexes, est-ce que c'est pas sympa aussi, tu vois, de de jouer, on va simplifier à l'extrême, mais de jouer la marchande un peu, tu vois, avec avec des enfants, avec des en famille avec des amis euh, Je me dis, je me rassure peut-être un peu, hein, qu'il peut quand même y avoir ce côté de chill, mais je sais pas, il va manquer cette gratification à un moment. C'est-à-dire que. Des jeux je, de chill, il y en a d'autres aussi Ah oui, oui, oui, non, mais évidemment, évidemment. Mais euh, disons que les fins, il y a des fins de saison qui sont un petit peu artificielles en fait. On dit voilà, il y a X tours qui sont passés. Est-ce que tu as réussi à faire ça ou ça Tu des espèces d'objectifs de, pour le coup, mais qui sont tirés d'un chapeau. Tu vois, gagner 5 pièces ou faire un truc. Tu as réussi, oui, non. Et le pire, enfin, pour moi en termes d'équilibrage, c'est que quand tu n'y arrives pas, ce qui était donc mon cas en permanence, tu prends des, des malus pour la suite. Ouais. Ça n'a pas de sens dans un jeu comme ça, pour moi. Ça devrait être au, au pire, juste narratif. Au mieux te filer un coup de pouce, pouce si tu galères. Mais là, il, il, il y aurait presque un aspect un peu hardcore gamer insufflé vers la fin comme ça pour, pour se légitimer, je sais pas. Euh, qui pour moi n'a pas de sens ou que c'est extrêmement décourageant quand déjà en plus t'es seul et mécaniquement tu peux pas gérer tous les aspects d'économie puisque chaque métier a sa spécialité. Quand tu t'en sors pas, mais c'est une purge quoi de voir on dit t'es qu'une merde et en plus euh, t'auras un malus pour la suite quoi. <rire> Voilà ce que je peux vous en dire. Et du coup, ouais, c'est là que je la regrette. Voilà, c'était le, le thème un peu de l'émission. C'est là que je la regrette bien. Et vous pouvez me, me pointer du doigt parce que je pense que je suis allé un petit peu trop vite dessus. Voilà. Et j'espère que la prochaine fois, ce ne sera pas moi qui, euh, qui regretterai. On touche euh, déjà du doigt la, la, la fin. Déjà. Après à peu près 4 <rire> jours d'enregistrement. <rire> On touche à la fin de ce podcast. Euh, merci à vous deux d'être venus. J'espère que ça vous a plu. À vous deux déjà. Ouais, toujours un plaisir. et bien sûr à, à, à vous qui nous écoutez euh, n'hésitez pas donc peut-être surtout sur youtube c'est ce qui est le plus pratique hein, à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce format qui va évoluer je pense avec le, avec le temps avec l'habitude qu'on en prend euh, la volonté c'était de ne pas avoir de, de limite hein, de, de, de, de pouvoir diverger en permanence sans, sans trop se, se, ouais, se, se guinder quoi euh, voilà j'espère que cette, cette volonté là vous plaît ce, vous a plu, ce parti pris là, -là vous, vous plaît le mois prochain on va se retrouver tous les trois euh, et j'aimerais qu'on évoque peut-être euh, euh, ce qui va arriver bientôt c'est à dire euh, les, des, des top 10 des tops de l'année, des, des meilleures campagnes etc et, euh, et j'aimerais qu'on évoque tous les trois avec, euh, avec nos, nos auditeurs le, euh, ouais, ce qui nous a marqué dans l'année, ce qui va rester peut-être dans le temps aussi, ce qui est dans notre ludothèque euh, et qui va rester dans le temps euh, donc c'est le programme du autour du jeu de, de novembre et bien sûr j'espère euh, toujours plus de, de, de jugements sur, sur des reviews, de retours sur des reviews, parce que j'aime bien ce côté là, j'aime bien euh, euh, un côté aussi un petit peu euh, purgatoire quoi, où, où on se repent de, de ces erreurs. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci à toi. On se dit à très bientôt, euh, en tout cas pour ce qui nous concerne au mois prochain. Et n'hésitez pas bien sûr à aller faire un tour sur la chaîne des Ludovores excessivement documentés et bien plus objectifs que la mienne. <rire> sur ce, je vous souhaite une belle fin de mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Salut hey tout le monde.